Merci euh, d'être euh, venu. C'est vrai qu'il y avait deux mois, on ne s'est pas vu, parce, que là, parce que le mois dernier, il y a une conférence qui a été annulée et je l'attendais à quelqu'un dans la salle. Euh, malheureusement, la bonne journée euh, que j'ai eue il y a 15 jours dans un colloque, euh, oui, n'a pas... Euh, <rire> ne euh, peut pas me proposer d'autres dates verre qui, comme on dit. Et donc, malheureusement, cette conférence, j'aurais bien aimé qu'elle ait lieu parce que, bah, parce que le sujet était vraiment important sur l'évaluation du travail. Euh, mais bon, malheureusement, elle pourra pas avoir lieu. Je vais voir si à la rentrée, euh, on va rajouter une conférence par rapport au nouveau, au nouveau cycle. Mais bon, donc voilà. Euh, donc ce soir, on accueille... Euh, Marcel Vigilère, qui est titulaire de, de la chaire de travail social et d'intervention sociale donc, au Conservatoire national des, des arts de métiers, à Paris, qui est directeur aussi du DIST, qui est le alors je parce que, euh, du département donc, euh, droit, intervention sociale, santé-travail, voilà, et qui, euh, qui est auteur d'un rapport, je pense que vous allez en parler, euh, sur, euh, voilà, qui est spécialisé dans l'économie sociale, solidaire, les questions de santé. Euh, et le travail social, évidemment. Donc, euh, bah, écoutez, moi, ce euh, que je propose, c'est qu'on y aille. Hein Et puis, comme des questions euh, après la conférence, hein, euh, vous n'hésitez pas à, à interagir. Voilà. Merci bien. Euh, donc, euh, comme vous le savez, les, euh, les titulaires de chaire euh, au CNAM ont un double, double profil. Donc, euh, vous dans une vie antérieure, euh, j'ai. Euh, j'ai eu des responsabilités dans le champ du handicap et dans la formation des travailleurs sociaux, euh, notamment comme directeur de l'Institut Régional du Travail Social de Montrouge. Et, et donc j'ai pris la suite de Brigitte Bouquet, que vous connaissez sans doute, euh, au CNAM. Euh, je ne vais pas développer plus euh, ce qui concerne euh, le CNAM, si, euh, si ça veut bien marcher. Excusez-moi. Euh, simplement peut-être commencer par des questions de, de vocabulaire et de mise en perspective. Euh, au départ, le, le CNAM crée en 2001 une chaire de travail social. En 2010, elle devient, et ça correspond à mon arrivée, mais c'était juste avant mon arrivée, donc je suis pour rien, mais, et ça me va bien, c'est une chaire de travail social et d'intervention sociale. Donc ça, c'est ces deux termes euh, Aujourd'hui, qui parfois ont été donnés l'un pour l'autre, sont deux termes qui posent problème. Dans l'actualité qu'on va voir, notamment dans le cadre des états généraux du travail social, c'est un point qui a été beaucoup discuté. En gros, le travail social correspond à un champ professionnel bien identifié, on va dire identifié par les 14 certifications inscrites dans le Code de l'action sociale et des familles. Ce qu'on appelle l'intervention sociale, ce sont des modalités d'action qui englobent un ensemble de qualifications beaucoup plus large. Et là, on arrive sur 143 certifications de toute nature euh, délivrées par cinq ministères certificateurs. Donc, euh, et donc la question évidemment que se posent beaucoup de travailleurs sociaux, c'est de savoir si, dans quelle mesure euh, cet élargissement du périmètre du travail social historique euh, vers des modalités d'intervention sociale qui englobent d'autres acteurs les animateurs, les médiateurs euh, les conseillers conjugaux toutes sortes d'intervenants n'est pas l'amorce d'une dérégulation du travail social donc il y a des interrogations sur les qualifications et lorsque l'on veut travailler dans ce champ on est amené à réfléchir sur les attentes euh, des employeurs mais en bout de course, ces attentes des personnes directement concernées, des voilà, usagers, euh, autour de ce qui se joue euh, sur les histoires de qualification. Alors, cette chaire, elle a été constituée historiquement avec un, c'est un c'est un Master de Recherche en Travail Social, c'est le seul Master de Recherche en Travail Social qui existe euh, en France, et vous savez peut-être aussi qu'il y a eu un débat très virulent, qui se poursuit encore aujourd'hui, sur l'idée qu'il puisse y avoir de la recherche en travail social, puisque pour beaucoup de sociologues, on peut faire de la recherche sur le travail social, mais les travailleurs sociaux n'ont pas de compétences spécifiques à se prétendre chercheurs dans leur propre champ d'activité. Et donc ça a donné lieu, il y a deux ans, une conférence de consensus sur la recherche en, dans, sur le travail social, qui a beaucoup fait amuser les étrangers qui ne comprenaient pas du tout les enjeux. Mais il faut savoir qu'en France, le travail social, jusqu'à aujourd'hui, n'est pas une discipline reconnue sur le plan universitaire, n'est pas une discipline académique, contrairement à ce qui se fait dans d'autres dans d'autres pays. Alors, il y a un autre point de, de, de, de vocabulaire, c'est que quel est le lien avec l'économie sociale et solidaire Eh bien, euh, il y a eu une époque où on a pu considérer que, que l'économie sociale et solidaire, c'est un peu la même chose que travail social, intervention sociale. On a pu considérer que L'ESS était finalement une autre façon d'aborder la question du lien social et permettait de mettre l'accent sur des innovations, des expérimentations, une créativité associative qui permettait de trouver d'autres solutions en se donnant euh, comme exemple ce qu'évoque souvent euh, Jean-Louis Laville ou d'autres sur euh, euh, ce qui se passe en, en Amérique du Sud. Enfin bon, toute une thématique... Enfin, alors. L'idée aujourd'hui qui justifie qu'avec Jean-Louis Laville, on a mis en place un tronc commun entre les deux masters, c'est de dire qu'il n'y a pas de différence de nature entre le travail social et l'économie sociale et solidaire. Là encore, on est sur la définition d'un champ un peu large. Dans les deux cas, euh, nous sommes inscrits dans un laboratoire qui est le LISE, et euh, surtout, pour ce qui est des liens avec les écoles professionnelles en travail social, ça ne s'est pas fait avec euh, l'école d'Olivet, mais euh, il y a plein d'écoles avec lesquelles ça s'est fait. Il y a eu des conventions qui ont été passées. Euh, bon, c'est un, un des points compliqués également que l'on a à gérer dans le travail social, c'est que par le fait que le travail social n'est pas reconnu comme une discipline académique, et eh bien finalement, l'avenir aujourd'hui, il est plutôt euh, aux doubles certifications qui permettent d'emboîter un diplôme professionnel du type euh, CAFERUIS, CAFDES, DEIS, et puis un master. Donc on, on, on, pas décliner là tous les sigles, éventuellement dans la discussion on en parlera, mais si vous voulez, le problème du travail social, c'est que même si au CNAM, on a créé, euh, il y a un an et demi, deux spécialités doctorales, donc il existe désormais un doctorat sciences de l'éducation, travail social, et un doctorat sociologie de travail social. Pour autant, il n'y a que le CNAM qui fait cela, et quelqu'un qui voudrait travailler dans le secteur social, eh bien, il va se poser la question du choix de la qualification. Et évidemment, lorsque l'on est plutôt travailleur social d'origine, on va choisir les diplômes professionnels supérieurs, notamment le certificat d'aptitude aux fonctions directeurs, qui est un peu le diplôme phare, mais euh, en même temps, de plus en plus d'employeurs euh, ont le souci d'avoir, euh, de recruter des cadres titulaires d'un master. Donc euh, l'idéal, c'est d'avoir et un master, un M2, et un diplôme professionnel supérieur. Et donc euh, l'offre la, la de formation du CNAM résulte de ce pari de euh, synergie entre le monde universitaire et le monde professionnel. Ça fait l'objet d'ailleurs d'un rapport rendu à la Direction générale de la cohésion sociale sur cette question-là. Euh, les, les écoles de travail social ne souhaitent pas se faire absorber par l'université euh, parce qu'ils estiment, à juste titre, qu'il y a non seulement des valeurs particulières propres à ce secteur, mais parce que la question de la proximité aux personnes accompagnées est tout à fait essentielle. Mais en même temps, on ne peut pas faire injure au monde académique et au monde universitaire et penser qu'ils seraient dans l'incapacité de se préoccuper aussi de la formation professionnelle, puisque les médecins, par exemple, sont formés à l'université. Et donc, euh, on peut tout à fait imaginer euh, euh, des, des, des synergies. D'où le, le sens de ce rapport. Mais en tout cas, il y a eu, depuis 1975, donc, à la création des lois qui ont structuré le secteur, un choix historique, franco-français, de maintenir... La formation des travailleurs sociaux dans le champ professionnel. C'est un choix fort qui n'a pas été remis en question, mais qui devra évoluer certainement avec des conventions. L'actualité française, elle est marquée surtout par des bouleversements, donc l'intervention de cette étude, les mutations de l'action social et les mutations du travail social. C'est plutôt là-dessus que je voudrais évoquer quelques points, parce qu'il y a, on le voit bien, un secteur qui se structure de manière euh, tardive par rapport au secteur hospitalier. Le, le secteur social, finalement, résulte, il est, il est le produit euh, du, du monde hospitalier, et, et il en reste des traces aussi dans les cultures professionnelles. Pour vous donner un, un, un exemple, euh, le premier institut médico-éducatif, il est créé par euh, le docteur euh, euh, Bourneville euh, vers 1890, euh, et c'est devenu une structure qui contribue à la sectorisation psychiatrique, mais enfin c'est une, une sortie de ça. Les assistants sociales historiquement, sont issues de la profession infirmière, hein, de, des anciens certificats de capacité d'infirmière, euh, euh, puisqu'il y avait trois certificats infirmières hospitalières infirmière visiteuse de l'enfance et infirmière visiteuse de la tuberculose. Donc il est resté tout un héritage, si vous voulez, mais aujourd'hui, évidemment, on est sur d'autres perspectives et les relations avec le monde de la santé sont des relations un peu compliquées parce qu'il y a à la fois héritage, mais il y a l'autonomie du travail social. Donc c'est un secteur relativement récent, c'est un secteur qui est complexe, qui n'est pas facile à cerner, euh, puisqu'il est le produit à la fois de l'action de l'État et, et de l'action des collectivités territoriales, mais il est aussi le produit de la créativité associative. Donc vous avez à peu près, euh, dans le monde hospitalier, 3600 euh, grosses structures, on va dire, en France. Bien, pour le secteur social, le chiffre qu'on donne aujourd'hui, il est de 36 000 établissements et services, alors qu'il n'y en avait que 12 000 en 1975. Donc il y a une myriade de structures. Donc, il y a bien entendu des très grosses associations, et vous en avez dans le Loiret. Il y a des très gros établissements, mais enfin disons que la tendance nationale est à, à, à, à la segmentation euh, de plus en plus fine, de plus en plus poussée des structures, et cela pose un problème de visibilité et de compréhension par l'extérieur de ce qu'est ce secteur. Alors le contexte de mutation... Je vais, je vais passer un peu vite, mais enfin, il y a, il y a des mutations dans un contexte politique euh, mouvant et incertain. Les frères sociaux donnent aujourd'hui comme référence euh, de leur action la loi du 2 janvier 2002, qui est une, une loi extrêmement importante, mais euh, c'était une loi euh, rénovant l'action sociale et médico-sociale. Aujourd'hui, depuis la publication du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale, depuis 2013, une thématique nouvelle est apparue, qui est une thématique de la <coughs> refondation. Et d'une certaine façon, je pourrais dire, je sais que rénover une maison, c'est refaire les peintures, c'est la moderniser, c'est l'actualiser. Refonder, ou si on me demande de refonder la maison, c'est qu'il y a quelque chose qui qui touche les assises même de ce secteur. Donc le message pour les travailleurs sociaux est un message très déstabilisant, parce qu'on euh, est d'accord pour, pour, pour, pour rénover, pour euh, moderniser. D'ailleurs, après 2 janvier 2002, vous avez la loi du 17 janvier 2002, qui était la loi de modernisation sociale. Donc Là, le message qui a été envoyé en 2013, c'est un message extrêmement fort, je ne peux pas dire violent, mais de façon symboliquement violent, euh, en disant qu'il faut refonder. Pas un message, d'ailleurs, pas spécifique... Au secteur social lui-même, puisqu'on le retrouvait pour la stratégie nationale de santé, on le retrouve pour la loi de, de programmation pour la refondation de l'école de la République, refondation de la politique d'intégration, refondation de l'aide à domicile. pourrait rajouter, euh, pour euh, parler un peu plus, la loi d'adaptation de la société au vieillissement intègre aussi le terme de refondation. Donc, le problème du travail social aujourd'hui, il est. C'est un, un problème, en tout cas pour les acteurs, qui est assez compliqué. C'est que, premièrement, il y a l'idée d'une rupture, d'une rupture qui s'impose, qui s'imposerait. Là où il y, a un, il y a une rupture qui s'imposerait avec un héritage philanthropique, compassionnel antérieur. Donc du coup, cette euh, annonce euh, explique la, la, la déstabilisation euh, de beaucoup de, et les inquiétudes de, de, de travailleurs sociaux qui y voient une forme de. Des dans une logique marchande, il y a beaucoup d'interrogations là-dessus. Et en même temps, euh, eh bien, on, il y a le, euh, le, le doute s'installe en disant est-ce que c'est est-ce que c'est vrai est-ce que, est -ce que finalement euh, les moyens vont être donnés pour que ça soit vraiment refondé. Est-ce que la thématique de la refondation n'est pas finalement un effet de com un effet de communication? Et là, c'est les interrogations, c'est que les états généraux du travail social qui étaient prévus initialement pour euh, l'automne 2014 ont été reportés à l'automne 2015, et le processus qui se voulait le véritable processus ascendant d'expression des acteurs, bah aujourd'hui, euh, il, euh, il pose un certain nombre de, de difficultés. Donc, il y a, je sais pas si euh, on en reparlera dans la discussion, hein, mais c'est un, donc incertitude, euh, doute euh, euh, et, un, et inquiétude. En même temps, il y a, des contextes, il y a un contexte de mutation. Euh, je ne vais pas développer dans le détail, mais j'en ai listé quatre. Peut-être que je dirai un mot, surtout du, du premier. D'abord, il y a des mutations sociales, sociétales. Euh, c est, c est un, pour, enfin, pour moi, c'est un des problèmes majeurs et qui va justifier de une nouvelle offre de formation, c'est les interrogations sur les publics. Il y a une interrogation sur euh, les dispositifs, sur euh, la question de l'organisation, avec la question de la prévention, des liens avec la santé, fait... euh, surtout ce qui va falloir euh, intégrer de plus en plus, c'est la modification du rapport aux personnes. Là, je dirais un mot du rapport du Conseil supérieur du travail social qui s'intitule, en reprenant... Les propos d'un bénéficiaire, euh, ou plutôt d'un allocataire, comme il souhaite le dire, du RSA, du revenu de solidarité active, c'est « merci de ne plus nous appeler usagers ». Donc on verra que euh, derrière cette question-là, il y a véritablement la volonté d'une modification plus radicale dans les relations avec euh, les personnes. Et puis euh, une reconfiguration des métiers et des formations euh, dans le secteur social. Dans... Il y a un rapport qui euh, est paru il dit, euh, en février, le produit à la fois de euh, la commission professionnelle consultative et des états généraux de travail social sur l'architecture des formations, et qui euh, a entraîné ou entraîne une levée de boucliers, et donc il y a là aussi euh, des transformations tout à fait importantes en euh, cours. Je voulais surtout dire un mot des de, de, de, de mutations sociales du point de vue des, des, des publics. Bon. On sait qu'il y a euh, des, des, des aspects forts, je ne vais pas les détailler, mais si vous voulez, dans cette euh, liste euh, un peu à l'après-vert, ce qui est vraiment, euh, euh, qui caractérise la, la place accordée au travail social, c'est d'abord euh, le constat d'inégalité, hein, donc de phénomènes d'exclusion d'inégalité, qui ne sont pas en soi tout à fait neufs, mais dans une société qui étaient considérés comme euh, en capacité d'apporter des réponses euh, aux personnes. On va dire de de même façon qu'on a vu apparaître de euh, nouvelles pathologies, on voit apparaître des formes de, de pauvreté qui ont fait que le plan pluriannuel euh, qui a été diffusé en 2013, il axe sur la question de la pauvreté. Alors, on pourrait dire qu'en 1975, euh, les priorités n'étaient pas exactement les mêmes. Ceux qui, qui connaissent un peu cette histoire, vous savez qu'en 1975, il y a une loi sur les institutions sociales oui. et sociales, mais il y a une loi d'orientation en faveur des personnes handicapées. Alors, on peut dire que finalement, c'est le handicap qui est sur le devant de la scène. Alors, excuse de parler de manière un peu brutale, mais il y a véritablement une implication très forte des associations de parents sur la question du handicap, avec l'idée de faire sortir le handicap du champ médical et paramédical c'est vraiment euh, le, le, le, le point phare vous voyez qu'au début des années euh, 2010 on est sur une autre thématique qui est la question alors non seulement du chômage de la précarité de la pauvreté c'est ça le, le, le point phare et aujourd'hui on, on a avec les modifications démographiques euh, un autre chantier très important qui est celui de euh, les risques de perte d'autonomie, la question du vieillissement de la population et euh, notamment, euh, ce que j'indique ici, euh, le fait qu'on est sur euh, euh, au moins 1,1 million, si ce n'est plus, euh, personnes dépendantes, euh, bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie et puis euh, un chiffre très important pour les personnes atteintes par la maladie d'Alzheimer. Autrement dit, dans les mutations de l'action sociale, il y a un point qui ne change pas et qui pose problème. Ce point qui ne change pas, c'est une logique de ciblage. On fonctionne, j'allais même dire, de plus en plus comme ça. Euh, J'en je, je, donne une illustration. On a à la fois des grandes lois, dont certaines sont des, des lois assez transversales, mais on, les politiques publiques se caractérisent aussi par des politiques de plan. Plan Alzheimer, plan autisme, plan cancer. Donc on est sur cette logique-là. Autrement dit, il y a une concentration de moyens qui est fléchée. Mais si, je fais un, si je fais des plans sur ces thèmes-là, est-ce que je fais un plan pour l'hébergement d'urgence Est-ce que je fais un plan pour euh, euh, les établissements et services d'aide par le travail et, et finalement, vous avez un secteur qui euh, fluctue en fonction à la fois de priorités définies par les pouvoirs publics, mais aussi en fonction de lobby. C'est une des caractéristiques de ce secteur qui fait qu'il est très poussé par, dire, les groupes d'intérêt ou par le, le secteur associatif. Donc ce qui ne change pas, c'est ça, c'est à la fois une logique de fléchage, et ce qui change, c'est les thématiques, comme ça. Dans cette diapo, il y a un point qui va poser problème, et sur lequel beaucoup de sociologues ont commencé déjà à travailler, puis y compris quelqu'un comme Robert Castel, c'est la question de l'individualisme. C'est une question centrale parce que dans le travail social, dans, euh, il y a la volonté de sortir des approches individualisantes, euh, parce qu'on peut dire que euh, le secteur social, enfin les politiques sociales, elle hérite d'une approche très particulière qui repose sur deux postulats. Le postulat, c'est qu'on intervient auprès de personnes en difficulté, donc des personnes singulières. Ce qui pose le problème de l'intervention auprès des groupes, et puis, d'autre part, on intervient en fonction des carences, des manques, des déficiences des personnes, et assez peu en utilisant leurs ressources. Donc aujourd'hui, dans le travail social, ce qui est visé, c'est une remise en cause de ces deux postulats, de façon à se préoccuper d'approches plus, plus collectives, quand on, les travailleurs sociaux ont l'habitude de parler d'isic, hein, l'intervention sociale d'intérêt collectif. Pourquoi Parce que on sait bien que les difficultés sociales que connaissent les personnes relevant du secteur médico-social sont inscrites dans des territoires, en tout cas dans des environnements, et qu'on ne peut pas se focaliser uniquement sur des individus. Donc l'approche, elle doit être élargie, et les cultures professionnelles, elles doivent s'ouvrir aussi à des approches plus larges. Que l'approche, par euh, exemple, purement psychologique, euh, qui s'est faite à, à une certaine époque. Donc, euh, euh, ça, c'est pour la partie individualiste. Mais également, l'idée, c'est que, que ce soit des individus ou que ce soit des groupes, l'idée, c'est de pouvoir travailler avec les potentialités, les capacités, ou comme dit euh, quelqu'un comme Amartya Sen, les capacités des personnes, en tout cas, s'appuyer sur les sur les possibilités plutôt que sur, que sur les manques. Donc ça, c'est deux changements tout à fait euh, importants. Euh, ça se fait dans un contexte de transformation de la famille et modification du rapport d'autorité. Et puis, une hypothèse qu'on trouve là, dont je vais reparler, c'est l'idée qu'il pourrait y avoir, dans des sociétés euh, euh, que les sociologues aujourd'hui euh, qualifient de post-modernes, dans lesquels les, le lien social se construit de, de manière euh, beaucoup plus difficile que par le passé, parce que les grandes solidarités euh, inscrites dans les institutions jouent moins leur rôle, et eh bien l'apparition de troubles du comportement, voire de troubles de la personnalité, qui n'étaient pas nécessairement euh, connus euh, auparavant. Ça se traduit par l'intérêt porté à l'ampleur des problèmes psychopathologiques. Et alors, ça c'est une des difficultés, comme ça... Pour le CNAM, c'est-à-dire qu'il y a... Euh, le CNAM s'est construit avec, en référence à une discipline. mais quelqu'un comme Christophe Dejour, ou des, il y a un certain nombre de psychologues du travail qui sont très axés sur ces questions-là, mais la jointure ne se fait pas toujours avec sociologie du travail. N'empêche que, dans la pratique au quotidien, ce qui pose problème, et l'actualité récente nous le prouve sans cesse, c'est l'ampleur de ces problèmes psychopathologiques, avec des chiffres qu'on donne souvent et qui euh, euh, non, ne sont pas faits pour... Euh, faire people et dramatiser, mais qui suppose que quand on est dans le travail social, on n'est pas uniquement dans, euh, la, dans le traitement de difficultés sociales et familiales. Il y a aussi ces questions-là. C'est euh, 40 000 tentatives de suicide d'adolescents par an, avec plus de 600 décès d'adolescents ou de jeunes adultes par an, des conduites addictives chez adolescents qui ont doublé en 10 ans, 30 des sans-domicile fixe qui souffrent au moins d'un trouble psychiatrique, et puis différents problèmes de santé publique qui ont justifié l'adoption de, de, de nouvelles lois. Alors, si vous vous intéressez aux questions de santé, euh, même d'ailleurs dans les différents certificats du CNAM, on, on va évidemment euh, se, travailler sur euh, la loi hôpital, patient, santé, territoire, même si on est uniquement dans le champ du travail social, parce que c'est grandes lois qui structurent le secteur, dont je fais grâce de la liste, euh, sont à chaque fois des tentatives pour essayer de cerner des problèmes dont la délimitation euh, n'est plus tout à fait sûre. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est plus simplement dans du découpage euh, du public. Alors, un des problèmes euh, que l'on a, c'est que parallèlement au développement de, de, de ces euh, questions-là, eh bien on a une chute du nombre de lits d'hospitalisation complète en psychiatrie, il y avait à peu près 170 000 lits à la fin des années 70 euh, et c'est de l'hospitalisation complète courte, hein, puisque dans un lit passent trois personnes enfin, pas en même temps, hein, mais on a une durée moyenne de séjour pour... donc vous voyez que si vous connaissez des gens qui ont des problèmes et si vous travaillez dans en secteur social et vous avez des jeunes qui euh, euh, qui, qui y compris ceux qui sont dans les centres éducatifs renforcés ou dans des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques, en fait, c'est très difficile de, de, de, de pouvoir se tourner vers la psychiatrie publique. Donc le secteur social est amené aujourd'hui à accompagner des jeunes et des adultes qui, autrefois, étaient euh, « guillemets euh, euh, internés, bouclés » ou en tout cas protégés dans des structures d'hospitalisation. Donc ce qu'on appelle la file active, c'est euh, le nombre de consommateurs, c'est comme ça qu'on parle dans ce secteur statistique, c'est euh, toutes les personnes qui ont bénéficié d'un acte dans l'année. Donc un acte, ça peut être une consultation, etc. Donc là, il y en a 1 ,2 million, on dit pour les enfants 300 000, bon tout ça c'est un, euh, un peu stable. Donc vous avez à la fois des besoins qui augmentent, et puis... Euh, euh, des capacités... Euh, bah là, vous avez d'ailleurs, près d'Orléans, hein, cléry les un hôpital euh, psychiatrique euh, qui a joué un rôle historique très important, hein, de très, de très avec euh, la psychothérapie institutionnelle, etc. Vous voyez comment toutes ces, toutes, toutes ces structures se sont beaucoup ouvertes, beaucoup converties avec les structures extra-hospitalières, ex mais pas en rapport avec l'étendue des besoins. Ce qui fait que les travailleurs sociaux sont... en première ligne, pour dire, pour parler comme comme les Québécois, et ils sont en première ligne par rapport à des publics qu'on qu ne comprend plus, enfin, qu'on ne comprend pas vraiment. Et, euh, par exemple, vous avez des différentes études qui ont été publiées ces dernières années, et c'est très frappant quand vous euh, voyez des, des jeunes travailleurs sociaux qui euh, viennent vers ce secteur-là, enfin, ils y viennent de moins en moins, hein, parce qu'il y a quand même une crise de recrutement, chez les assistants de service social et chez les éducateurs spécialisés. Il y a moins cette crise chez les éducateurs de jeunes enfants. Les gens, ils hésitent à aller dans le secteur social parce qu'ils ne savent pas s'ils vont être véritablement en capacité d'être de, euh, bah, avec des jeunes quasiment de leur âge et qui présentent des, des troubles difficiles. Et donc l'AIRE, qui est l'association qui regroupe, avant c'était les instituts de rééducation, aujourd'hui ce sont les ITEP, les instituts thérapeutiques et pédagogiques, oui. Il y a un doute sur, sur ce qu'est le travail social. Il y a un doute par rapport à la formation. C'est est-ce qu'il crie de plus en plus fort ou est-ce que nous sommes de plus en plus sourds euh, Et la IRE avait fait sa journée d'études de cette époque-là sur le thème euh, « Troubles débordants dans des institutions débordées ». Donc vous voyez qu'on n'est plus dans l'époque, on va dire, moi j'ai la vocation, j'ai toujours bien aimé travailler avec des enfants, etc. Enfin, euh, même, ils sont, ils sont durs, mais c'est pour savoir les prendre. Avec comme référence... Euh, euh, « Chien perdu sans collier » de Gilbert Seisbron, vous voyez, si vous avez lu cette littérature là qu'il qu faut lire, hein, parce qu'il y a beaucoup euh, à dire sur... Eh bien, aujourd'hui, ça existe aussi encore, mais quand même, euh, on voit les difficultés de recrutement, en prévention spécialisée autour de ça. L'étude de Maurice Berger, c'est un peu particulier, mais euh, vous voyez, quand on pense euh, à ce qui s'est passé euh, au moment de, euh, des assassinats à Charlie euh, sur, euh, avec des des, des personnages euh, qui, euh, eux-mêmes, avaient eu un parcours dans la ZEU et, euh, et en protection judiciaire de la jeunesse. Donc il y a, il y a véritablement euh, des réflexions là-dessus qui avaient déjà été amorcées, et puis l'étude du CEDIAS et puis de l'Association nationale des créailles, des populations qu'on ne veut pas voir, pas entendre, pas, comp pas comprendre. Donc ça justifie la question de la place de la recherche, mais ça veut dire plusieurs choses du point de vue de la formation. Si vous vous intéressez à la formation travail social, aujourd'hui, euh, et, et ça vaut aussi pour les diplômes dont s'occupe Jean-Louis Laville pour l'économie sociale et solidaire à Sciences Po, il y a nécessité de se préoccuper des destinataires de l'action. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire une, une formation uniquement sur les questions d'organisation, en tout cas, c'est mon point de vue. On ne peut pas uniquement faire une formation, par exemple, de management, si on ne se penche pas, non seulement sur la question des valeurs, mais ça, ça, ça pose moins de problèmes, l'articulation, je pense, elle se fait là-dedans, mais sur la question des publics. Parce qu'en en fait, vous avez dans le secteur social, à la tête de beaucoup d'établissements privés à but lucratif, des maisons de retraite, par exemple, vous avez beaucoup de, de, de directeurs et directrices très jeunes, c'est assez frappant, des fois, ils ont à peine 30 ans, euh, ils ne connaissent rien au travail social, ils viennent euh, des grandes écoles, ils ont fait plusieurs masters, etc. Et on se dit, j'en ai connu par exemple une directrice euh, du SAMU social, c'est euh, à l'époque à Paris, où on en voit pas mal aussi à la Croix-Rouge, mais ils vont se casser les dents, ils ne vont jamais y arriver. Mais par contre, ils ont compris assez vite que... Euh, il fallait être en capacité de comprendre au moins les publics que le et, et, et finalement, la légitimité, elle, elle s'appuie sur cette capacité de compréhension, pas que d'empathie, mais véritablement de compréhension de ce pourquoi l'action sociale est organisée. Elle est organisée non pas pour des objectifs de performance, de rigueur budgétaire ou de capacité à gérer une institution comme le ferait un économe ou un intendant, l'action sociale, elle n'a de sens que si elle est portée par des valeurs, par des personnes qui ont la culture du projet, mais ont compris pour qui on travaille. Donc il faut comprendre à la fois les personnes elles-mêmes et euh, leur famille. Soit parce qu'on a soi-même une expérience... Et beaucoup des jeunes que j'évoque, en fait, ont, ont des expériences dans le cadre des, des ONG dans l'humanitaire. Donc c'est là où ils ont fait leurs armes. Ils n'ont pas fait leurs armes par le diplômes du travail social. Donc ça, c'est une ressource très importante pour le secteur. Mais ça justifie aussi la question de la place de la recherche. Parce que c'est aussi une recherche pour être qualifiée de clinique. C'est savoir comment, comment les, les personnes fonctionnent. Alors une autre thématique qui, fait qui a fait l'objet cette année d'un séminaire... Euh, de l'OMPES, qui est l'Observatoire national des, des politiques sociales, et qui va publier pour, pour, prochainement euh, les résultats de ce séminaire, sur, sur une thématique des, des publics invisibles. Alors là, c'est pareil, euh, assez surprenant, puisque euh, comment est-ce que je peux savoir euh, me positionner dans une, dans une action sociale, dans un établissement, un service, comment est-ce que je peux Répondre à la commande publique si on me confie des responsabilités dans un champ où je ne vois même pas, mais je ne les vois pas. Par exemple, dans le champ du handicap, euh, fut une époque euh, euh, maintenant euh, qui euh, est quand même euh, assez lointaine. Même. Bien sûr, il y a toujours euh, des personnes atteintes par la trisomie 21, il y a toujours, on va dire vulgairement des mongoliens, hein, mais, mais globalement, dans le champ du handicap... Aujourd'hui, on est passé d'un handicap visible, c'est-à-dire qu'un mongolien, je vois à peu près à quoi ça ressemble. Hein, euh, euh, un aveugle, je vois à peu près, surtout si a sa canne, etc. Enfin, il y a des repères. On est passé de cette époque-là à, à un degré d'invisibilité, puisque par exemple, on parle du handicap psychique. Le handicap psychique, à la différence du handicap mental, il se, il se traduit par des parcours de personnes qui ont... Euh, euh, fluctuer entre la psychiatrie, entre euh, le secteur médico-social, etc. Et euh, ça se voit pas sur leur de la figure C'est d'ailleurs comme ça que les médias euh, ont du mal à traiter d'un certain nombre d'affaires en disant, ils vont interroger les voisins, etc. Et, ah ben non, c'était un jeune, mais vraiment sympa, pire, Poli, il nous a toujours dit bonjour, était charmant, on comprend pas ce qui est arrivé. Donc euh, le on comprend pas ce qui est arrivé, évidemment, peut s'interpréter par le basculement de ce jeune ou de cet adulte dans, dans la barbarie, mais il, il, il est devenu fou, il a pété un, un câble. Et, euh, mais c'est aussi... Euh, c'est une des hypothèses, le basculement de la personne dans autre chose. Euh, et à ce moment-là, il devient visible, et même trop visible, hein, et insupportable. Euh, mais dans bien des cas, en fait, euh, le, le basculement, c'est qu'on n'a pas compris, enfin, on n'a pas vu, on n'a pas été formé non plus pour, pour, pour voir euh, ce qui était en train de, de se passer. Donc il y a différentes formes d'invisibilité. Une qui politico-médiatique, c'est-à-dire que il y a des publics euh, qui n'intéressent personne, euh, il y a des publics qui sont mis à l'écart euh, socialement, euh, il y, a des, y compris dans des institutions. On, on va euh, parfois concentrer son énergie sur, on va dire, le cas, hein, ou, ou l'usager problème. Bon, on a euh, une unité de vie avec 20 jeunes ou 20 adultes, ah ben, il y en a un, là, alors là je ne vous dis pas, hein, les problèmes qu'il nous posent, etc., et là, y a, mais certaines personnes passent à travers euh, les, les mailles, j'allais dire, du filet ou du, du regard, il y a même parfois une invisibilité scientifique, c'est le problème du handicap psychique entre autres, hein, euh, et... Et puis parfois, il ben, y a une invisibilité qui est voulue par les personnes elles-mêmes, qui ne veulent pas avoir à raconter leur vie euh, plein de fois, et qui préféreront euh, rester chez elles avec, euh, on voit par exemple, le syndrome de, de Diogène, des gens qui accumulent, qui vivent dans les poubelles, et qui, leur appartement n'est qu'une grande poubelle, mais surtout, euh, tant, qu tant que les voisins ne sentent rien, et, et évidemment si c'est un petit pavillon... Euh, Déglinguer, plus de personnes s'en occupent. Mais euh, si les gens ne le voient pas, on aboutit, euh, dans le secteur des personnes âgées, à ce qu'on a connu euh, en 2003. Il hein, faut dire que la, la France s'est euh, montrée euh, à la hauteur des enjeux européens, puisque c'est le seul pays où on a eu euh, 15 000 personnes âgées euh, mortes de déshydratation suite à la canicule de 2003, hein, le, dont 7 500 sont décédées en institution. Ce qui, quand même, euh, pose de gros problèmes du point de vue de, de ce qu'on peut appeler la, la maltraitance. Alors, il y a, en dehors des logiques de plans que j'évoquais, comme plan cancer, plan Alzheimer, plan handicap, il y a un certain nombre de groupes qui ont été identifiés. Mais c'est peut-être illusoire d'imaginer qu'on va les sortir de l'invisibilité. C'est la question des sans-domicile stables, qu'on ne dit plus sans-domicile fixe, notamment les, mises, les mineurs isolés étrangers qui posent des gros problèmes, de repérage, parce qu'il y a un doute, savoir, est-ce que c'est vraiment un mineur euh, Et même si on fait la radiographie euh, du radius, on n'est pas sûr qu'avec la radio, on puisse dire, vu ces euh, os, c'est un mineur. On n'est pas sûr qu'il soit isolé, parce qu'il y a parfois des trafics, des gens qui s'en occupent. Et on n'est même pas sûr qu'il soit étranger, ou est si l'étranger, on ne sait pas de quel pays euh, il est ou elle est. Euh, on a... Tous les sortants d'institutions qui disparaissent du paysage et, et, et les Koulibaly et, et autres assassins euh, des dessinateurs et des autres salariés de Charlie, ils, font, ils ont fait partie de ça puisqu'ils ont été euh, pour certains très longtemps en, euh, en famille d'accueil hein, et, et, et ils ont disparu de la visibilité euh, du travail social. Euh, c'est aussi la question de l'entourage familial, des enfants placés ou en voie de l'aide. Parce qu'on se focalise sur l'enfant, c'est l'enfant problème, hein, mais pas nécessairement euh, euh, l'environnement. C'est la question des personnes qui sont logées avec des troubles psychiatriques euh, et qui posent parfois des, des problèmes de voisinage, mais qui ne sont pas véritablement perçus pour ce qu'elles sont. Les travailleurs non salariés pauvres. Et puis, euh, on découvre de plus en plus la thématique des personnes pauvres, en milieu rural, c'est vrai que le travail social, il est quand même plutôt euh, tourné vers, euh, vers euh, la question, comme on dit, des quartiers. Les quartiers euh, Donc, il y a une valorisation très importante de la politique de la ville. Et aujourd'hui, on, on, on se rend compte que bah, finalement, euh, l'égalité républicaine, elle passe par le fait de s'occuper euh, de... Alors on a un autre problème aussi euh, qui... Euh, je suis désolé d'aborder de que des problèmes, hein, mais c'est un secteur intéressant, mais euh, on a l'impression de découvrir des choses aujourd'hui. C'est le problème d'ajustement à la demande. Parce qu'on va se dire, ben, si, si on avait les moyens, voilà le discours euh, convenu, si on avait les moyens, si on nous donnait des postes, ah ben ça serait nettement mieux. Euh, en réalité, on, on a quand même un, un gros problème qui est la question de la médiatisation des phénomènes de non-recours au droit ou de renoncement au droit, je fais référence aux travaux de Philippe Varin euh, qui est à Grenoble et qui a créé un, un observatoire euh, du non-recours euh, au droit, alors là le problème qui s'est posé pour les politiques c'était euh, pareil 2013 on va dire à partir du, du, du changement de, de gouvernement un chiffre sort 68% des personnes qui pourraient bénéficier du revenu de solidarité active ne le demandent pas je passe sur le sinistre qui consiste à dire et heureusement parce que s'il demandait le coût pour le budget de la collectivité serait tout à fait considérable et quand cette étude sort sur les 68% donc de non recours au droit finalement on voit derrière les autres allocations -à -dire. et en fait on découvre que bah oui pour le RSA c'est 68% mais si je regarde l'allocation aux adultes handicapés euh, je suis quand même pas très loin de 50% et d'autres allocations, je suis pas très loin de 20%. Donc il y a un vrai, un vrai problème qui tient au fait que l'information ne passe pas toujours. Donc ce qui pose le problème de la formation juridique, notamment des traits sociaux, il y a un problème évidemment de compréhension par les usagers qui ont plusieurs raisons d'avoir du mal à intégrer ces informations Notamment s'il y a des cas d'efficience, mais il y a aussi de la non-demande par désintérêt ou désaccord. Et puis le quatrième item qui, dans les études, est arrivé un peu plus tard, qui est la question de la non-confiance. Donc on voit bien que la question des compétences professionnelles se joue autrement que sur la question des référentiels que l'on construit dont on a besoin, ne serait-ce que pour faire fonctionner la validation des acquis de l'expérience. On a absolument besoin à la fois pour faire comprendre son travail de ces référentiels, et on en a besoin pour établir les équivalences dans le cadre de la VE. Donc ça, c'est tout à fait euh, entendable, sauf que quand vous additionnez les compétences, à un moment donné, euh, le solde, c'est pas vous qui le faites, c'est les personnes concernées, c'est les usagers, et là, et là le compte n'y est pas. Est on, a, on a tout fait comme il fallait, on a fait... mais euh, il y a quelque chose qui... Et à l'inverse, d'ailleurs, pour beaucoup de gens dans la population c'est ce que montre une étude du Credo, il y a une perception d'abus, on va dire que pour une majorité de personnes qui euh, considèrent que euh, pour eux, euh, pour elles, bien souvent, ben, euh, ce sont, euh, on donne euh, un certain nombre de droits à des personnes qui ne euh, le méritent pas euh, nécessairement. Euh, voilà, pour ce qui est de ces limitations euh, sociétales, alors, Peut-être dire également que ce qui change dans le secteur social, et alors là ça a à voir avec ce qui va se jouer dans les formations, c'est que les politiques, les politiques publiques, elles fonctionnent sur quatre nouveaux paradigmes. Qu on ne peut plus être uniquement dans la reproduction des formations antérieures et on comprend bien qu'il euh, soit nécessaire de compléter les formations acquises dans les centres de formation au travail social, de les compléter par d'autres éléments. C'est un peu ce qu'on cherche à faire actuellement au CNAM. Euh, il y en a quatre. Que je, le premier, je l'ai évoqué, c'est euh, la thématique de l'environnement des ressources des personnes, on peut l'appeler logique capacitaire. C'est-à-dire, en fait, je vais le traduire autrement, euh, le secteur social il est en train de sortir de la référence unique aux droits des usagers. Alors, les droits des usagers c'est tout à fait essentiel, hein, puisqu'il y a tellement de, de dissymétrie et d'injustice que ça a été un temps très important et il faut que toujours ça reste un point de référence. Mais on peut très bien respecter parfaitement les droits des personnes dans une institution sans que pour autant il y ait eu prise en compte des attentes des personnes, de, de leur parole, de leur participation. Par exemple, dans le secteur social, vous avez une instance qui a été conçue par le législateur en 2002, qui est le Conseil de la vie sociale. On va dire que maintenant, à peu près partout, non sans mal parfois, parce qu'il y a eu beaucoup de difficultés de résistance, ces conseils de la vie sociale ont été installés. Mais je peux très bien le dire en tant que directeur, moi, si vous venez me contrôler, moi, les droits des usagers sont parfaitement respectés. Vous me demandez les contrats de séjour, je vous les sors. Les comptes rendus du Conseil de la vie sociale, c'est ça, j'ai des représentants. Tout marche très bien. Sauf que en réalité, <coughs> ça marche très bien parce que euh, j'ai tout organisé. Hein, parce que, que j'ai fait le projet, l'évaluation interne, je m'en occupe. <coughs> parce que, ou je confie un chef de service, ou je fais appel à un cabinet de consultants, euh, mais ce <coughs> n'est pas ça qui va dire euh, ce qui se joue en termes de bien traitance, de D'où le rapport du Conseil supérieur du travail social. Euh, qui m'avait été demandé de faire et euh, qui a été euh, remis au ministre euh, à Marisol Touraine et à Ségolène Ville en février dernier que j'évoquais tout à l'heure merci de, de ne plus nous appeler usagers parce qu'il y a une différence entre être usager et être citoyen moi je suis usager de quelque chose je suis usager de la SNCF j'aimerais bien avoir des droits euh, mais quand je suis un usager de la SNCF Parfois, j'ai un doute quant à ma citoyenneté parce que j'ai pas le droit de monter dans le trou d'aiguillage pour euh, faire marcher les trains. Enfin, je suis un usager. Je suis cantonné La question qui se pose aujourd'hui dans le secteur social, c'est comment introduire une dimension euh, citoyenne qui permet de donner une place plus importante aux personnes, donc dans des relations contractuelles. Alors, ça il faudrait du temps pour en parler, mais en gros derrière cette question, c'est au-delà du discours. Qu'en est-il des pratiques Et donc, le problème de la formation, c'est de, de dépasser non seulement le discours ou de dépasser la référence au droit juridique pour aller sur le terrain des pratiques et donc de l'appropriation des discours. Le deuxième élément, c'est la complexité. Alors, ça, ça paraît banal, sauf que la question de la complexité, elle, elle accentue le sentiment d'impuissance que l'on a dans le travail social. Et cette complexité. Euh, elle joue à la fois sur la question des personnes, du sujet, avec des, des choses qu'on n'avait jamais vues dans le passé. Par exemple, la notion de rareté, voyez, le handicap. En 1975, hein, la loi d'orientation, c'est trois catégories de handicap. Handicap euh, mental, physique et sensoriel. Hein, le législateur aurait pu dire moteur et sensoriel, mais il dit Donc, mental, physique et sensoriel. Sauf que, quand on approche la réalité, on voit, je l'évoquais, la question du handicap psychique, mais il y a aujourd'hui des formes de handicap rares qui nécessitent euh, la construction de nouveaux dispositifs, de centres de ressources, autrement dit, euh, qui accroissent l'émettement du secteur. Complexité des situations, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs de toutes sortes, euh, des parties prenantes, et puis complexité du paysage institutionnel. Le troisième changement... Euh, alors lui, il a il y a plusieurs aspects qu'il faut également avoir en tête et ça joue beaucoup par exemple je pense au CNAM il y a un, un certificat d'accompagnement des personnes âgées dépendantes euh, le CP51 qui a été mis en place par le CNAM à Montpellier et bien en fait on se rend compte que pour accompagner les personnes cela suppose d'intégrer leur historicité, leur histoire. Parce que je ne peux pas me contenter d'intervenir, par exemple, pour une tranche d'âge, hein, ou pour un état donné de la personne. Ce qui nous est demandé de plus en plus, c'est finalement d'intégrer une vision plus globale. Et ce n'est pas parce que je m'occupe de jeunes, par exemple, en IME, euh, je vais dire, à, euh, à 20 ans ou plus, même si on peut les garder un peu plus longtemps, etc. Après, ils partent, euh, bon, euh, bah, je ne suis pas, revenu. Donc là, il y a la question des passages de relais, des passages de relais par rapport aux tranches d'âge, et des passages de relais par rapport aux problèmes. Si on prend le cas de la maladie d'Alzheimer, c'est typique. Il y a une personne qui commence à dire euh, « euh, je perds la mémoire euh, », etc. C'est le généraliste qui va identifier les choses, éventuellement le spécialiste, mais l'État va, va empirer, va se développer, et on va passer d'un accompagnement sanitaire à un accompagnement social, à des formes d'accompagnement de, de longue durée. Et donc, il, la question qui nous est posée, c'est d'intégrer des logiques de parcours. Mais quand on parle de parcours, ce n'est pas uniquement le parcours de soins, le parcours de santé ou le parcours social. C'est vraiment le parcours de vie. Donc, il y a une obligation à intégrer, finalement, euh, la longue durée pour euh, le parcours des personnes. Et du coup, ça remet en cause aussi... Tout ce qu'on a acquis pendant de longues années en termes de méthodologie de projet, parce que le petit problème que cela pose de raisonner en termes de parcours, c'est qu'il faut donner de la place aux accidents de parcours, aux aléas, aux impondérables, et donc on va dire euh, euh, le supposé. Alors là, je parle un peu vulgairement. On voit supposer dans un établissement socialiste pas le travail psychotique stabilisé qu'on m'a garanti qu était, ben, le stabilisé, euh, là il a tout cassé hein. donc euh, il y a quelque chose qui n'était pas tout à fait au point. Hein. Un vocabulaire aussi qu'on a beaucoup utilisé au début du siècle c'était le débit harmonieux hein. le débit harmonieux donc l'idée vraiment euh, euh, qui fait que la personne ne bouge pas là non seulement elle bouge mais elle bouge pas nécessairement de la façon qu'on avait imaginé donc là il y a la question du droit aux aléas, ça avait été beaucoup discuté d'ailleurs au moment euh, de, du Grenelle de l'insertion, euh, sur la question du droit à l'erreur, hein, parce que euh, quand on voit les parcours des personnes dans la, dans la durée, ben, ce sont, il y a, le temps d'ailleurs n'est pas scandé de la même façon pour tout le monde, il y a la question de la mobilité, et puis euh, ce que la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie appelle aujourd'hui la pédagogie du doute, c'est-à-dire ce qui est demandé aux professionnels aujourd'hui, c'est à la fois des connaissances juridiques, des connaissances en termes de concept des, des sciences humaines, sciences sociales, comme ça a toujours été le cas, mais aussi d'intégrer dans leur parcours de formation euh, une ouverture d'esprit, une capacité de doute, une référence aux valeurs. Et donc il s'agit de combiner un peu, un, un peu les deux. C'est aussi ce qui se joue dans des formations relevant de l'économie sociale et solidaire qui intègre le fait que les groupes n'ont pas, euh, pas un fonctionnement qu'on pourrait cerner scientifiquement, comme je pense à ce qui a fondé la psychosociologie, la sociométrie et tout, toutes les illusions scientistes qu'on a eues à une certaine époque. Et puis le quatrième paradigme, je l'ai évoqué, ce sont les interactions avec l'environnement pour plusieurs choses. C'est que d'abord, on le voit dans le champ du handicap avec la classification internationale du fonctionnement humain de la santé et du handicap, mis en place par l'Organisation mondiale de la santé. Aujourd'hui, l'idée c'est que finalement, il n'y a pas de différence de nature entre une personne handicapée et une personne ordinaire, pour ne pas dire une personne normale, mais il y a des différences de degré. Et donc le passage en 2001 de l'ancienne classification internationale du handicap qui définissait les niveaux d'efficience, incapacité, désavantage, laisse la place à l'idée que tous autant que nous sommes ici dans cette salle, on peut avoir notre place dans la classification internationale du fonctionnement humain. Et de ce fait, cela nous oblige à modifier notre rapport aux autres, parce que celui ou celle qui est dans une galère noire, et qui est complètement abruti, etc., en fait ça pourrait être moi en tout cas ça peut être quelqu'un de... Or pendant longtemps, on a imaginé que l'autre... Non, ça ne pouvait pas être moi. Enfin, je veux dire, bon, d'accord, on peut avoir un enfant handicapé, c'est malheureux, ça peut arriver. Mais, mais moi, il n'y a aucune raison que, que je vois des gens qui soient dans, dans une telle, une telle décharge. Donc autrement dit, c'est le rapport à l'autre qui, qui tend à se modifier. Et les formations aujourd'hui, les évolutions du travail social, elles sont très tournées vers cette transformation du rapport à l'autre D'où d'ailleurs, euh, je ne l'ai pas dit euh, quand j'ai mis le paradigme numéro un sur l'inclusion, d'où le fait qu'on utilise des mots qui me paraissent un peu bizarres, vous dire intégration, l'insertion, je sais ce que c'est, vous me parlez d'inclusion, c'est le truc à la mode, c'est bidon, etc. Et ben non, euh, c'est justement que ça dit quelque chose, ça dit qu'on s'en sort pas. Avec des dispositifs d'insertion. Oui, on peut faire des contrats aidés à des jeunes, etc. Oui, on peut faire des trucs comme ça. Mais fondamentalement, ce jeune, il ne retrouvera pas une place pleine et entière dans la société parce que tout le monde oh, l'aura quand même un peu étiqueté, calculé, comme on dit. Et, et là. Donc la question de l'inclusion, c'est l'idée que on doit pouvoir avoir, tous autant que nous sommes, une place dans la société, mais avec notre singularité. C'est ça le truc. Que je ne suis pas obligé d'habiller euh, mon, mon handicapé mental pour le faire passer par la commission départementale des, euh, des droits et de l'autonomie, pour qu'il ait une allure, hein, alors qu'il vient de la psychiatrie, il est fou, etc. Mais l'habiller en handicap pour qu'on le prenne, euh, non. Il va falloir se dire, oui, il y a des personnes qui sont très étranges, très étrangères à notre monde, mais ces personnes, elles ont un droit, un droit pas complet euh, à être... Donc la question de l'inclusion est très importante. Et puis, c'est le fait que l'on parle beaucoup de notions de situation. J'ai mis un vocabulaire nouveau. Notamment, une étude qui vient de sortir par l'Assemblée des départements de France, donc, qui va être diffusée dans tous les conseils généraux, sur la notion de développement local durable et inclusif. Pareil, nouvelle, mais, nouvelle terminologie, mais qui signifie que, justement, c'est au-delà du développement durable, au-delà du développement local, eh ben, il y a la question de l'inclusion qui, qui se pose derrière. Non, je crois je ne peut-être pas, euh, parce qu'il faut aussi qu'on puisse échanger euh, là-dessus. Euh, je crois que, oui, la question de la territorialisation, enfin voilà, ce sont des, des points euh, tout à fait importants. Mais je ne veux pas euh, vous emboliser plus. On peut peut-être discuter là-dessus et voir à quoi ça correspond, de vue de l'offre de formation. Merci. À, je vous laisse faire le diaporama parce que j'en ai fait que la moitié. Euh, D'accord, vous revenez quand vous voulez. Oui. <rire> euh, bon, on va passer au. Moi j'ai quelques questions, mais euh, je vais plutôt laisser passer la, la parole à, bah, à la salle. Je pense qu'il y a beaucoup euh, à dire. Euh... Est-ce que quelqu'un a une question la première euh, bonjour, donc, je me présente j'ai fait donc, euh, plus de 10 ans là, dans le travail social donc, auprès d'enfants et là donc, au travers de votre exposé euh, vous évoquiez donc, à la fois donc, euh, la formation donc, euh, se rapprocher de l'université et également euh, l'action mais là il se pose sur de façon encore plus accrue euh, Aujourd'hui, donc euh, la notion euh, des moyens puisque chacune budgétaire est comptée, parce que le, de ça soit euh, aussi bien sectorisé qu'en politique euh, ciblée ou que ça soit transversal, ça demande donc euh, des moyens de plus en plus accrus Donc euh, euh, comment on fait qui paye puisque là les conseils généraux voient euh, pas et euh, l'État bon, ben, on a des lignes budgétaires contraintes et c'est peu que dire C'est euh, une question tout à fait centrale, mais j'y ai fait allusion tout à l'heure. Euh, D'abord, il y a un constat à faire, c'est que je ne dirais pas qu'il y a des restrictions budgétaires ou qu'il y a un manque d'argent partout. Ce qui est très frappant, c'est que de l'argent, il y en a, euh, y compris dans le secteur social puisqu'on se rappellera quand même l'année où la CNSA a dû rendre euh, des excédents, de, des, des sommes non dépensées. En réalité, il y a des, des investissements, où il, y a des, des, il y a une répartition de la ressource qui est inégale. Donc inégale géographiquement et inégale euh, de manière sectorielle. Donc ça c'est le, le, le premier élément. Globalement, vous avez raison, cest que on est dans un contexte de toute façon contraint, et euh, on ne peut pas être très optimiste sur, euh, sur l'avenir. Donc, le, le problème, c'est de savoir si euh, on part de l'idée que par le fait qu'il n'y a pas les moyens, ou pas assez de moyens, on ne peut pas concevoir de nouvelles réponses. Donc, c'est un peu la, la, la, la question... En fait, on... On manque de deux choses, en réalité. On manque à la fois de projets innovants et on manque, on, on, on manque de moyens. Mais il faut savoir qu'il y a quand même un certain nombre de problèmes qui ne relèvent pas uniquement de la catégorie. Par exemple, un problème, c'est celui de culture professionnelle qui ne favorise pas la transformation du rapport aux personnes. Un point noir... Euh, une illustration qui n'a rien à voir avec la question des moyens, et qui est, sur lequel, d'ailleurs, Brigitte Bouquet a fait son rapport du Conseil supérieur du travail social en 2013, qu'elle a rendu là-dessus, sur le partage de l'information. La question du partage de l'information est, un, est une question qui, est, qui renvoie parfois à des approches, euh, comment dire, euh, de corporations, de groupes professionnels, ou de culture, ou de façon de, de travailler, qui euh, peuvent poser problème dans la mise en synergie de différents acteurs, de différents moyens. Donc ça, c'est l'exemple typique de, de questions, euh, qui n'est pas facile à trancher, puisqu'il s'agit en même temps de protéger les personnes en se référant au secret professionnel, et en évitant toutes les dérives que parfois on peut connaître, mais on voit bien comment il faut aussi faire évoluer euh, les approches et faire évoluer les pratiques. Et des exemples de ce genre, on peut en donner plein dans la façon de, euh, de se comporter vis-à-vis -vis des personnes. Donc voilà, euh, sur les moyens, je ne peux pas vous dire plus parce que je ne suis pas concerné, mais sur la question des pratiques, euh, je pense qu'il faut l'avoir en tête. Après, il y a comment on, comment on construit euh, ce secteur, comment on, comment on va en chercher euh, aussi, parfois dans des endroits euh, où... Euh, il y, y a un rapport à l'argent qui est assez compliqué. Hein. Mais on en reparlera si vous voulez. C'est un, un des points euh, épineux dans le monde du travail social. Bonjour, éducateur spécialisé depuis une trentaine d'années, plus ou plus. Je suis dans le secteur de l'insertion et je ne me retrouve pas beaucoup euh, dans cette dernière approche où euh, on a, de, dans ce secteur-là, un problème de moyens, qui, enfin, de baisse de moyens, hein, qui, qui apparaît la question de la culture, de la présentation et, et peut-être des, des pesanteurs euh, c'est une chose, mais je veux dire on a dans le, dans le quotidien euh, une grosse mutation avec la refondation de 2009, là, de, de tout ce, ce dispositif-là et, euh, et par rapport à ce que vous pouviez développer tout à l'heure, euh, moi je trouve que précisément les usagers, les publics sont les grands oubliés on gère des fils d'attente euh, on les dispose dans tel ou tel dispositif sans se poser de la question de, de l'intérêt ça m'a encore arrivé il y a une heure Boulot, un agacement en certains. Euh, C'est pas dans l'intérêt de la personne, enfin, bon, euh, mais euh, notre travail, il y a encore des, des gestes qui, qui me semblent encore intéressants au niveau de la technique et qu'on compétence plus en compte. Et, euh, et donc là, je, bon, moi, j'aspirerais ce que vous développez là, à savoir sur un autre regard et retravailler sur les capacités des personnes. Actuellement, nous sommes dans des grosses associations qui grossissent de plus en plus, qui deviennent d'ailleurs. Un gros problème de gestion pour ces associations-là, parce que euh, mettre en place des pots, on passe le temps à changer tout le temps, euh, parce qu'on n'arrive pas euh, justement à trouver comment dire, une organisation euh, dans, le, comment dire, dans, le, dans, dans, dans la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions, hein, et, et les oublier, les, le, les travailleurs sociaux, qui n'ont plus de, de prise par rapport à outil euh, et, et les usager et des directions qui essayent de, de suivre plus ou moins des commandes qui leur sont faites au-dessus. Ce qui fait que, bon, il euh, y a des aspirations. J'aimerais bien les voir venir, euh, mais pour bon, moi, je ne les vois pas. Mais, euh, dans le passé, j'ai euh, été euh, directeur d'un établissement, d'un service d'aide par le travail, et qui euh, euh, faisait l'objet de restrictions budgétaires euh, extrêmement sévères. Donc je vois bien ce que, que évoqué d'ailleurs à l'époque on nous avait, on voyait déjà le, le, le changement s'opérer puisque on nous avait dit euh, que l'avenir c'était à l'époque on parlait de CAT c'est la CAT hors mur hors les murs avec euh, euh, pas de personnel euh, euh, pas de psycho etc dans le tableau du personnel au motif que on devait pouvoir passer des conventions avec euh, le secteur psychiatrique et, et différents Donc, pour qu'on s'entende là-dessus euh, sur la question des moyens, je suis complètement d'accord avec vous. Et simplement, le problème, c'est d'essayer de voir comment évoluent les politiques sociales. Dans le cadre de l'insertion, on a, euh, j'ai fait allusion au, au problème que pose le mot même d'insertion, discussion, et notamment euh, à ce clivage qui a été construit historiquement entre les établissements et services d'aide, par le travail dans le champ du handicap, et les entreprises d'insertion, euh, et, et, le, et le fait qu'on n'a pas été en capacité d'avoir une approche transversale, globale, de cette préoccupation, dans certains cas, ça a amené les gens dans des, dans des impasses ou dans, dans des, des, des filières. Donc, il y a véritablement des interrogations sur l'organisation, sur la question des finances publiques, sur la question aussi de la perception dans la population générale de ce qu'est l'action sociale. En réalité, je ne l'ai pas mis là, il y a toute une question qu'on pourrait qualifier de crise de légitimité, Parce en fait, pour les collectivités territoriales qui financent un certain nombre de structures, mais c'est vrai aussi euh, pour l'État, euh, vu que la planche à billets euh, n'est pas encore opérationnelle, euh, Question, la question, pré... c'est accroître la pression fiscale, c'est faire en sorte que l'ensemble de la population soit concernée par les efforts nécessaires pour les personnes en difficulté. Donc, ça pose un problème, c'est un problème politique, c'est pas que un problème purement économique. Le problème politique, il est lié aussi à la perception que l'on peut avoir des personnes concernées. Et là, je dois dire que dans cette crise de légitimité, il y a un passif. Et donc, peut-être que euh, c'est ça qui rend difficile euh, la demande parfois de subventions, c'est lorsque vous arrivez avec euh, un doute, comme euh, je l'ai évoqué, à propos du non-recours au droit, et que pour les politiques, ça pose un, évidemment un, un, un vrai problème quand on leur demande de l'argent et que, finalement, euh, euh, toutes les garanties ne sont pas données. On se rappellera qu'à la fin des années 90, il y a eu un certain nombre de scandales qui sont à l'origine de la loi du 2 janvier 2002, notamment le point de la pédophilie, le point des scandales financiers qui ont touché les grosses associations que ce soit l'ARC, le Créa-Ile-de-France etc. il y a la maltraitance aux personnes âgées, enfin, on crée euh, le numéro euh, maintenant le numéro vert à euh, euh, l'eau maltraitance voilà, voilà, bon. donc il y a quand même euh, t -tous, t -tous, tous ces aspects là j'évoquais aussi euh, les, les morts du euh, temps de la canicule donc de façon pour pouvoir avancer dans ce secteur, il faut aussi pouvoir traiter la question de la légitimité, de cette crise de légitimité. C'est un peu. Euh, et la problème des le problème des associations, il est également euh, du, du même ordre. Donc là, voilà, on est sur un problème, je dirais, et social et politique. Oui, pardon, ça rejoint aussi la question de, des moyens. Je me posais aussi la question des moyens qu'on donne aux assistants sociaux et aux travailleurs sociaux en général pour faire évoluer leurs pratiques. Vous parlez d'un changement de posture nécessaire et d'un changement de regard sur le travail social, mais on voit beaucoup dans les institutions les difficultés des travailleurs sociaux à partir en formation, à trouver des lieux pour échanger sur leurs pratiques professionnelles. Et on voit de plus en plus aussi un contrôle des travailleurs sociaux sur leurs activités, les résultats de leurs activités, avec des moyens dépensés pour contrôler leur activité plutôt que d'utiliser ces moyens-là pour leur permettre de partir en formation et d'avoir ces nouveaux regards là on est ce soir ici en conférence sur notre temps libre mais quel temps on donne aux travailleurs sociaux pour pouvoir effectivement réfléchir dans le cadre de leur travail alors ça, ça fait partie des, de ce qu'on a demandé dans le cadre du conseil supérieur du travail social et donc qui concerne pas uniquement des formations qualifiantes, mais nous, ce qu'on a défendu, c'est l'idée d'intégrer à l'intérieur des structures des temps de réflexion sur la pratique, comme ça a été prévu par un décret pour les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques. Donc il y a nécessité de valoriser le travail social, de renforcer aussi les moyens, ça, ça me paraît absolument indispensable, et... L'idée, c'est de, de trouver des, des formules qui, euh, qui permettent aussi de régler euh, ce que j'ai évoqué, à savoir la, la crise de, de recrutement que connaît ce, ce secteur-là. Parce que s'il n'y a pas, pas d'évolution, à la fois en termes de moyens et en termes de valorisation, euh, on verra les travailleurs sociaux euh, s'évaporer ou faire autre chose. Par exemple, un, des, un des points importants, c'est la... De reconnaissance des diplômes de niveau 3 à niveau 2. -à qu Il y a des véritables injustices qui font que euh, des infirmiers depuis la réforme du diplôme d'état infirmier de, de 2009 euh, ont un diplôme qui leur donne le grade de licence et qui permet ensuite de rentrer directement en M1 alors que les travailleurs sociaux, euh, éducateurs, assistants de service social, etc. en fait euh, restent toujours euh, de niveau 3, donc reconnus comme s'ils avaient fait que deux ans après le bac alors qu'ils ont fait trois ans et c'est vrai que les projets de réforme de l'architecture de l'information formation ne sont pas très euh, enthousiasmants de ce point de vue parce qu'en réalité ce qui va se passer c'est que certains, qui, euh, certains titulaires de diplômes de niveau 3 vont être requalifiés à niveau 2 mais sur des tâches supplémentaires ou des fonctions de coordination qui vont leur être données. Donc oui il y a euh, c'est un sentiment d'injustice euh, qu'il euh, qu faut absolument euh, traiter. C'était l'enjeu, enfin je veux dire, c'est l'enjeu des états généraux du travail social. Donc on attend, euh, il va y avoir euh, d'ailleurs après-demain une présentation des orientations de la ministre euh, euh, devant le, le CNLE, qui est le Conseil national de lutte contre l'exclusion, mais c'est vrai qu'on est tous quand même assez déçus. Euh, des annonces qui sont faites pour le moment malheureusement cette question là ne va pas se régler de manière très, très facile parce qu'en plus on est dans un secteur qui est assez faiblement syndicalisé et faiblement réactif mais pas du tout dans les grandes grèves infirmières qu'on a connues à une certaine époque donc ça, ça pose de vrais problèmes oui euh vous avez abordé un, un certain nombre d'éléments. Le dernier mot, c'est territorialisation, qui renvoie au terme de travail en réseau, euh, qui est sou souvent renvoyé, effectivement, à ces nouveaux paradigmes euh, comme une solution. Euh, la notion de, de travail en réseau nécessite de se connaître, de prendre du temps pour se connaître. Euh, Excusez-moi, je ne me suis pas présenté, Claude Bonnet, chef de service dans un foyer pour adultes en situation de handicap. Euh... Ce temps, il est quelquefois difficile à trouver, mais bon, ça, c'est, je dirais, que à nous de nous donner les moyens. L'un des problèmes, c'est qu'on a un secteur qui est extrêmement sclérosé en termes de mouvement personnel. Parce que l'une des façons de se connaître, c'est aussi de circuler d'une institution à l'autre, d'une structure à l'autre. Et que l'organisation même, de, y compris de la Convention 66, puisque je pense à celle-ci en, en l'occurrence, n'a pas prévu une mutualisation de l'ancienneté, ancienneté qui est extrêmement importante dans le déroulement de carrière, et tant mieux, je ne vais pas le, le critiquer, mais il n'y a pas de mutualisation qui serait peut-être la solution pour permettre aux personnes de circuler. On sait très bien qu'aujourd'hui, quand vous avez 15 ans d'ancienneté dans une structure, pour retrouver un poste ailleurs, c'est extrêmement difficile. Donc cette notion de travail en réseau et de, de dynamisation du secteur. Alors c'est là où il y a des différences régionales très importantes. Vous avez un certain nombre de... de, de de régions, de, région, de départements où on a euh, des, euh, des, des salariés qui sont très très stables. Euh, mais il y en a euh, d'autres où au contraire c'est l'instabilité qui, qui domine. Et c'est pas pour autant que ça, ça règle la question. Mais si vous voulez, euh, dans le cas de l'Île-de-France, vous avez au contraire une rotation très très importante des, des effectifs parce que beaucoup de jeunes viennent euh, dans ces écoles parisiennes pour euh, se former. Et puis vu le prix des loyers euh, et le prix de... de général de, de la vie euh, repartent donc il y a c'est un peu un tonneau sans fond dans, dans cette région là euh, alors que c'est pas, pas le cas ailleurs et, et vous avez tout à fait raison euh, sur cette idée qu'il il, euh, il faut créer les conditions de rencontre de cultures différentes, c'est l'enjeu dans la formation de ce qu'on appelle l'alternance intégrative qui, parce que c'est d'où la question qui est posée au euh, aux employeurs, c'est la question, et aux employeurs et à l'État, c'est la question des stages, parce qu'on ne peut pas à la fois dire euh, qu'il faut rencontrer les autres, etc., et, le, et, et se retrouver dans des situations où il euh, y a une difficulté pour des questions de gratification à trouver des stages. Et donc parfois, ce sont les mêmes euh, employeurs qui, qui souhaiteraient de la mobilité, mais qui, bon, qui sont dans l'impossibilité, dans je ne je jette pas la pierre, mais qui... Il y a quelque chose autour de la question des stages qui est tout à fait central. Après, il y a des questions aussi de représentation des publics et à des enquistements sur, sur, sur des valeurs. Vous voyez, il, y a, euh, il y a eu une époque dans la Convention 66 où euh, on voyait par exemple, il y avait une équivalence entre l'infirmier et le secteur psychiatrique qui voulait devenir éducateur spécialisé on pouvait lui reconnaître un tiers de réduction de formation. Le titulaire dingue Cadre, infi cadre infirmier, pareil, psychiatrique, deux tiers. Alors, et cadre, hein, mais, lui, deux tiers par rapport à l'éducation spécialisée. Mais, bon, quoi qu'on en pense, en fait, cette, cette, cette décision a été, euh, euh, a été mise après sous le boisseau, parce que d'abord, ça n'intéressait personne, hein, donc euh, c'est mal oublié. Mais de toute façon, il n'y avait pas de réciprocité, vous voyez. C'est-à-dire que euh, chez infirmier. Euh, je veux faire euh, éducateur, je peux prétendre un allègement de formation, mais je suis éducateur, je veux faire infirmier, j'ai droit à rien. Oui euh, je veux être formateur dans une école d'éducateur, ou je veux être formateur à, à Olivier, euh, bon, ben, c'est mon, mon CV, mon expérience personnelle euh, qui, euh, qui, qui va jouer. Euh, je suis titulaire d'un diplôme euh, d'infirmier de secteur psychiatrique ça a été mon cas, je suis rentré comme formateur en 82 à l'école éducateur spécialisée de Versailles mais j'aurais jamais pu rentrer dans un IFSI que, parce que pour rentrer dans un IFSI il, faut, il fallait avoir enfin, un institut de formation de soins infirmiers alors que j'étais infirmier, je ne pouvais pas y rentrer parce qu'il fallait 5 ans euh, d'ancienneté que je n'avais pas et surtout il me fallait le certificat de cadre que je n'avais pas non plus donc en, en fait vous avez des il y a des clivages statutaires et puis vous avez des des, des clivages culturels avec des, des imageries d'épinales qui collent à la peau euh, euh, sur ce que c'est que l'éducateur, euh, voilà, enfin, je ne vous fais pas un dessin, mais il y a des perceptions et aussi des publics. Moi, ce qui m'a toujours frappé, vous voyez, c'est que quand vous mettez côte à côte euh, la loi du 2 janvier 2002 sur le droit des usagers, vous mettez la loi du 4 mars 2002, loi Kouchner, sur les droits des malades et la qualité du système de santé... Et vous voyez que finalement, en deux mois, des deux lois qui définissent pas de la même façon les droits des personnes. On ne peut pas faire de démonstration euh, là, euh, mais des, des, des choses qui paraissent étranges. Donc, ça veut dire que dans un cas, finalement, dans un cas, il y a quand même un doute sur la légitimité des acteurs. La Loi du 2 janvier 2002, vous, vous, vous remettez à l'usager ou à son représentant un livret d'accueil qui donne à la fois des informations, mais c'est, comme dit la loi, « Afin de prévenir tout risque de maltraitance, il est remis à l'usager ou à son représentant un livre d'accueil, etc. Et » Dans le champ de la santé, il pas du tout afin de prévenir tout risque de maltraitance. C'est que moi, j'emmène mon grand-père, ma grand-mère, ou mon enfant, etc. Euh, bah, je demande un livre d'accueil pour avoir l'information, pour savoir à qui je m'adresse, etc. Donc, avoir... Donc qu'est-ce qui explique cette, euh, ce, ce, cette dissymétrie dans les droits Donc, quand on regarde les choses, il y a... Il y a une dissymétrie à, pl à plein de niveaux. C'est pour ça qu'il faut agir sur les représentations, agir sur la formation, euh, sur les pratiques, etc. On euh, évoque les, euh, les fonds de formation. Quand vous voulez euh, créer un groupe de réflexion sur la pratique, ben, vous, vous allez avoir un problème d'imputabilité par euh, UNIFAF ou UNIFORMATION euh, là-dessus. Donc, il y a un certain nombre de problèmes qu'il faut aborder. Donc, euh, là, j'ai pas... Développer ce que on vient de faire dans le rapport du Conseil supérieur du travail social et qui fait à peu près 200 pages, mais que vous trouverez en ligne, et qui souligne le fait qu'il y a à la fois à agir sur les politiques publiques. Là, on agit en tant que citoyen, parce que c'est pas qui va faire les politiques sociales dans quelques années. On peut être assez inquiet. Donc, pour agir sur ces politiques sociales. Il faut agir sur les pratiques, il faut agir sur la question du financement, sur le financement à la fois en termes de ressources et de dépenses. On ne peut pas toujours demander de la ressource sans se poser la question de... Et donc du coup, oui, il y a la question de l'évaluation comme moyen de, de régulation de, de tout ça. La France essaie de trouver une solution un peu intermédiaire entre la dérégulation libérale et... Euh, et l'époque soviétique qui est complètement révolue. Donc après, ben, il y a une, une implication dans, dans une démarche collective pour trouver des solutions à un problème qui est particulièrement sérieux. Oui. Merci de votre exposé. Euh, donc Je suis retraitée, mais j'ai travaillé dans l'insertion professionnelle, et notamment euh, l'insertion professionnelle pour les personnes handicapées. Donc j'ai trouvé intéressant ce que vous avez apporté par rapport justement à l'évolution de la notion de situation de handicap, de handicap. Mais quelle est votre vision étant donné euh, l'accueil actuellement dans les entreprises et aussi quand il y a eu cette évolution avec les CAT et puis les employés, les aux ateliers protégés avec ce qui a été ensuite les CAT. Par rapport aux ESAC et puis aux entreprises intermédiaires où il y a quand même eu des problèmes d'insertion professionnelle, peut-être Oui, c'est. Enfin, quand j'étais dans ce CAT, on avait fait ce qu'on appelle le détachement d'entreprise. et bien. Euh, moi je me rappelle d'un cas où il y avait eu un vol euh, et le vol il était d'emblée attribué à, à l'adulte handicapé qu'on est placé dedans Donc, d'où ce que j'évoquais à propos des, des représentations le, le cas des, des, des CAT puis des ESAT c'est un cas quand même très particulier puisqu'on a une structure qui a un double visage c'est à dire qu'il y a le, qui a le visage du budget d'aide sociale mais qui a le visage du budget production, commercialisation avec une part d'autofinancement. Donc on est sur des montages hybrides et on voit se développer ça un peu partout. Donc ça, ça rend les choses extrêmement compliquées. Euh, je, je crois que ça suppose un, un travail avec les entreprises tout à fait important. Euh, Est-ce que ça passe uniquement par la voie réglementaire J'en suis pas sûr parce qu'on peut forcer, hein, on peut mettre à la clé une prime c'est pas comme ça que les choses marchent. Donc ça suppose des relations de proximité, ça suppose que du côté aussi du travail social, il n'y ait, euh, ait pas de crainte a priori à aborder euh, les dimensions économiques. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, l'économie sociale et solidaire, elle apporte un plus euh, qui, qui euh, nous oblige à penser de nouvelles formes d'organisation qui, qui soient bien sur un registre d'une pensée économique sans être sûr de l'économie marchande. De... Donc derrière, il y a la question des services, il y a la question de toutes les questions que... qui sont traitées par jean ou par d'autres. Oui, bonjour, je m'appelle Marie-Pierre Clou, je suis travailleuse social depuis un peu plus de 20 ans. Je travaille dans une association, une toute petite structure d'hébergement. Je tiens à vous remercier parce que moi j'ai apprécié beaucoup votre exposé, notamment tout ce qui est du constat sur l'évolution de la société, l'individualisme, les mouvements au niveau de la famille et autres, de ma place en tant que travailleur social de base. Je peux vous dire que la pédagogie du doute, on a... C'est pas que une... j'aime votre terme, mais pour moi je vais plutôt vous parler de des classifications de notre, de notre travail, et vous, vous, vous en avez très bien parlé. Par contre, vous dire aussi qu'on se retrouve exactement dans les mêmes postures que les personnes que l'on accompagne, et que j'ai le sentiment depuis dix ans que ma place n'est plus en face, mais à côté, et bien plus qu'à côté, et qu'en l'occurrence, la société qui, jusqu'à maintenant, où j'ai appris, moi, il y a très longtemps, euh, sur le plan de la sociabilité, que la sociale existait. Vous ne faites pas référence du tout à la crise économique qui porte de plein fouet aujourd'hui dans nos sociétés. Euh, suis, euh, enfin, je regrette ça parce que, euh, de fait, nous avons... Jean-Michel parlait des moyens, c'est au-delà même des moyens parce qu'il faut arrêter de se plaindre. On est encore dans une posture, nous, travailleurs sociaux, base, où on peut encore parler. Euh, ce n'est pas le cas de nos usagers, euh, puisque on les stigmatise, et vous avez fait référence à l'étude du Credo comme étant... Euh, eh bien, des voyous, euh, des malhonnêtes, euh, la CAF lui, des, repasses, des, des structures de contrôleurs CAF, euh, les contrôles ne cessent et que ce soit au niveau des travailleurs sociaux mais aussi des habitants, enfin des usagers euh, moi la question que je me pose c'est comment on va pouvoir encore tenir avec les gens euh, nos, nos propres euh, collègues euh, doivent démissionner euh, enfin pas démissionner, euh, sont licenciés euh, on va se retrouver à avoir de plus en plus de familles qui ont de plus en plus d'agressivité et pour le moins euh, donc moi je me pose la question de euh, cette valeur de souffrance qui n'est pas mise en avant au niveau des travailleurs sociaux. Et on est exactement dans la même chape de plomb que les usagers que nous avons, en tout cas les personnes avec lesquelles on travaille. Et moi si je vois quelque chose dans l'ISIC, c'est bien sûr comment faire émerger la parole. Et je me dis jusqu'à quand ça peut durer. Euh, jusque là ça va, disait la haine, ben, moi je crois pas. En tout cas voilà, enfin, c'était le sentiment. Merci. Il yeah, euh des phénomènes de, de précarité qui touchent directement les travailleurs sociaux, on le voit aussi chez les, euh, chez les futurs travailleurs sociaux qui sont en formation. Donc on a une situation qui s'est euh, euh, énormément dégradée et d'ailleurs qui pose, euh, qui, qui pose de, de multiples problèmes. Le Conseil supérieur du travail social avait pris une position au moment du Grenelle de l'insertion pour euh, mettre en garde contre euh, le fait de... Par exemple, de faire intervenir au domicile des personnes, des personnes qui étaient elles-mêmes en difficulté. Donc, une espèce de, de, de. Alors là, pour le coup, de transformation du lien avec l'usager, parce qu'il fonctionne en miroir. C'est-à-dire que finalement, on, on va faire intervenir dans des, dans des milieux modestes des, des, des personnes qui, qui, qui, qui viennent elles-mêmes de, de situations tout à fait dramatiques. Et euh, ça, c'est euh, vraiment euh, lamentable. Et, euh, alors bon, là j'ai fait des choix dans, dans, dans la présentation. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que malgré cela, on est dans un secteur qui s'est développé de manière inflationniste. J'ai donné un chiffre concernant le nombre de structures, 12 500 en 1975, 36 000 aujourd'hui. Et quand on regarde les chiffres concernant l'évolution des travailleurs sociaux, on voit que les assistants de services social euh, ont diminué, ils sont passés de 40 000, un peu plus de 40 000, à actuellement, on va dire, 36 000. Donc il y a un recul qu'on peut interpréter aussi par des réticences. À dire, pourquoi je veux faire un travers Je n'ai rien à leur proposer, je n'ai pas de logement, je pas. Et donc c'est d'où une souffrance considérable dans la relation personne. Par contre, les éducateurs spécialisés euh, sont, sont passés. Euh, euh, de 70 000 à 90 000, donc il y a une augmentation de, de, de ces chiffres-là. Il y a des évolutions concernant aussi les éducateurs de jeunes enfants. Alors, problème, quand même, c'est est, d'où est, est parti le travail social. Euh, donc il y a plusieurs interrogations qui ne sont pas faciles à affronter. C'est le problème de la professionnalisation. Avantage, inconvénient. Parce que le travail social, il est né... Euh, appelé l'action de gens comme Jeanne Basso, hein, donc euh, vers euh, la fin du 19e, début du 20e, avec euh, les premières maisons pour pauvres, les elles s'appelaient les travailleuses sociales euh, dans, dans les années 20, et elles intervenaient dans les maisons pour pauvres, on était dans la même situation qu'aujourd'hui euh, les ONG, l'action humanitaire, etc. Il y a eu ce processus de professionnalisation qui au bout du compte... Euh, nous fait arriver à un tournant, parce qu'à un moment donné, on, on passe à, à un monde institutionnel qui est quand même très éloigné de ce qui se passe dans un certain nombre de pays. Alors, je ne suis pas pour le nivellement par le bas, enfin, c'est vrai que quand on intervient dans un certain nombre de, de pays et, et qu'on voit les préoccupations qu'on a en France, on se dit qu'il y, euh, y a quand même quelque chose à un peu nuancer euh, là-dedans. Euh, ce qui fait d'ailleurs au passage... C'est là où je pense qu'il y a des approches différentes à l'intérieur du monde des travailleurs sociaux, par exemple sur la revalorisation des diplômes de niveau 3 à niveau 2, et un certain nombre euh, préfèrent ne pas aller sur ce terrain-là, parce qu'avec le sentiment de, de, de se décaler encore plus des réalités quotidiennes, il y a un risque de voir apparaître une nouvelle génération de travailleurs sociaux qui soit... Euh, comme on a dit dans les années 80, des techniciens de l'armation, des experts, enfin, il y a une notion d'expertise. Et, et là, il y a, il y a aussi un, un débat qui a du mal à se développer. -à il y a autour de la notion d'expertise beaucoup de, de malentendus. Donc, oui, il y a de la souffrance, oui, il y a de l'inquiétude. Elle vient beaucoup de cette déstabilisation parce qu'on a le sentiment qu'il y a de plus en plus de textes, de lois, que c'est difficile à, à suivre, qu'il y a eu l'effet de l'évaluation, c'est-à-dire que l'idée qu'il euh, faille. Euh, se pencher sur les effets de son action a un effet positif, je trouve, parce que c'est aussi euh, renforcer la responsabilité par rapport à son action, mais a eu aussi un effet euh, euh, d'inquiétude, et d'où les confusions entre évaluation et contrôle. Donc ça, c'est certain qu'il y a cette souffrance-là, mais bon, vous l'avez dit vous-même, la question c'est comment sortir de la plainte. C'est à la fois comment sortir d'une souffrance justifiée que l'on a, mais c'est aussi comment sortir d'un discours d'impuissance et de plainte qui amène à la démobilisation. Donc là, il faut trouver la voie de passage, d'où la référence que j'ai faite aux états généraux du travail social, qui était censé être une occasion, mais qui a été une occasion ratée, en tout cas dans un certain nombre de régions, tout particulièrement à Marseille, ça s'est très très mal passé, et, ça et dans certains coins, ça s'est pas passé du tout. La région centre est en mise avec lîle de france du coup, ça s'est un peu, me semble, un peu dilué. Donc, il y a véritablement un, un problème, euh, euh, donc là, qui est un problème double. Enfin, Marie-Pierre, je pense qu'elle vous parler aussi de la précarisation. Oui. J'entends ça, vous parliez de syndicat à l'heure, moi je suis donc représentant du personnel du CEO, du CCE, dans l'association du je en l'espace de deux ans, bon, ça n'a pas été des plans sociaux, ça a été des redéploiements, on a fait avoir un plan oui. social, on a eu une perte sèche euh, d'emploi, on a, quand on regarde les bilans sociaux, enfin le bilans social de entreprise, euh, les CDI ne sont plus remplacés. je vois des collègues euh, qui, se, qui se travaillent des petits CDD de trois mois dans l'insertion. On peut faire avec ça, et on a un certain nombre de moments où, sur la table, on dit qu'est-ce qui est, qu est, qu est qu sur le siège végétal. Donc le malaise, il est sur le transport. Alors, on ne pas parler de syndicat, mais on a aussi ce, ces, ces inquiétudes-là. Ces inquiétudes je vais vous remettre quand même, parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté, de, une des, des premières diapos, parce qu'en fait, je n'ai pas détaillé, mais quand je donne des références à. Vous voyez. À Alain Renberg, non seulement il, il a écrit, d'ailleurs c'est son livre L'individu incertain, mais aussi La société du malaise, et Eric Morin qui, qui parlait de la peur du déclassement. Donc oui, ça fait partie du paysage, c'est euh, tout à fait euh, euh, central. Et la question de la précarité, elle est à la fois une précarité économique, avec des plans sociaux de la dérégulation. Euh, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il y a des pertes de moyens partout. C'est simplement qu'on est dans une recomposition du paysage dans, dans ce qui se développe aujourd'hui. Alors, ça serait, c'est lié aussi aux évolutions démographiques. C'est les services. C'est-à-dire qu'on est sur et dans les services non seulement des nouvelles catégories professionnelles. On peut parler des, des case managers, du case management, des gestionnaires de cas, etc. Donc, on voit arriver de nouvelles qualifications professionnelles. On voit arriver la part des aidants. Naturels, aidants familiaux, aidants informels, comme on dit, il à dire la reconnaissance de, des niveaux d'intervention de proches, euh, des personnes, comment on articule recours à des professionnels salariés et à des aidants. Donc il y a toute une thématique, effectivement, qu'il fa, qu va falloir euh, intégrer. Et oui, il y a des restructurations, probablement, une hypothèse, probablement pas à la hauteur des de, de grandes restructurations comme celle de la sidérurgie euh, française. Je, pourquoi j'en parle Parce que le CNAM va ouvrir un master spécialisé sur la, les risques de dépendance. Et c'est dans un bassin d'emploi près de Nancy, qui a connu la restructuration de la chirurgie, il y a création de nouvelles formations en travail social en lien avec l'Institut régional de travail social. Donc c'est sûr qu'on est sur des transformations qui vont être des transformations douloureuses dans un paysage concurrentiel. On n'a pas à prononcer... Euh, le, le nom de, des, des CEPOM et les appels à projets, etc. C'est sûr qu'on change d'époque. Ça, c'est absolument certain. Il va y avoir de la casse, ça c'est également tout à fait certain. Après, c'est quels outils d'analyse on se donne pour comprendre ce phénomène-là. Mais est-ce que justement un des outils d'analyse ne serait pas quitte à me faire huer par une partie de la salle est-ce que c'est parce que historiquement, ça, comme vous l'avez dit, c'est un métier majoritairement féminin et donc euh, là, bon, les femmes au travail, on s'en fiche, je crois. Alors là... Et euh... aujourd'hui, on passe sur euh, d'autres euh, problématiques de, de, de, de rendement, de travail plus pointu, etc. Et qu'on disqualifie, voire qu'on discrimine les femmes. Moi, je veux bien, mais il faudrait une analyse plus fine. Parce que d'abord, un... Euh, D'abord, il, il, il y a des variations selon les, euh, selon les catégories professionnelles. Le rapport homme-femme n'est pas exactement le même euh, partout. Je, je juste, euh, il y juste le cas, ils ne sont pas archi nombreux, mais c'est les éducateurs techniques spécialisés où le rapport homme-femme n'est pas du tout le même que, que dans d'autres euh, qualifications. Moi, là-dessus, euh, je me garderai de, de, de prendre une, une position euh, euh, trop carrée, mais je vous signale que il y a eu un rapport euh, qui est sorti il y a un peu plus d'une année sur euh, genre et travail social donc il y a eu un travail fait par la direction générale de la cohésion sociale sur genre et travail social donc, il faut se pencher là dessus et vous verrez que la question du rapport homme-femme est un rapport compliqué parce que beaucoup de cas, la majorité des cadres sont des hommes hein, et la majorité des, euh, des non-cadres sont des femmes donc, il y a aussi et selon les secteurs ça ne se joue pas exactement de la même façon mais on pourrait dire que, est-ce que ce n'est pas non plus complètement le du travail social Parce que, en fait, tous les métiers d'aide à autrui sont allés dans le sens de la féminisation, y compris les métiers euh, des professeurs des écoles, et, et, et là, est-ce qu'on peut faire des parallèles enfin, Moi, je serais plus prudent là-dessus, mais bon, il faudrait, faudrait voir, parce que ça n'expliquerait pas pourquoi, chez les euh, professeurs des écoles, les institutrices euh, eh ben, il y a eu une reconnaissance au niveau master euh, du, du diplôme. Et, et pourquoi les, les anciennes écoles normales, comme on disait, après, être, être, sont devenues des IUFM et, et sont maintenant des SP et avec, sont reconnus véritablement de l'ordre de l'enseignement supérieur. Alors qu'il y avait un livre qui est sorti dans les années 70 de Francine muell Grifus et qui s'appelle Le métier d'éducateur. Et si vous le retrouvez, ce, ce livre, vous l'avez lu, bien entendu, c'est très typique parce que euh, quand vous, il est paru je crois en 1975 ou 78 je sais plus trop et vous l'ouvrez, il y avait deux grandes parties une partie éducateur spécialisé et l'autre partie instituteur bon, et elle faisait l'étude de la comparaison entre les deux aujourd'hui c'est plus possible d'écrire un, un ouvrage de genre parce que le décalage s'est accru c'est s'est accru entre les travailleurs sociaux les travailleurs de la santé et les travailleurs de l'éducation nationale donc là il y a, il y a un vrai problème euh, donc là dessus je... Je n'irai pas trop là-dessus, mais bon. Dans le sens d'une j'aimerais bien hein, retrouver un peu de qui est là, mais ça ne me permet pas de. Et bon, on est notre fois dans, dans la peinte dans, dans le géranienne mais euh, concrètement, on a, on a du mérite, hein, parce que je veux dire, on a, on a des mots, mais euh, dans le cadre de l'insertion, on les retrouve. Et, euh, et du mot, on est dans des hôtels sans ticket de bus, sans. sans enfin, on se demande où on est, quand même. Hein, et dans le regard, un autre regard sur le usager, peut-être pour il y a des. Vous euh, avez suivi notamment ce qui s'est passé en Eure-et-Loir et puis dans d'autres départements. On a effectivement des, des, des, des situations. Bon, on l'a connu avec le, des déconventionnements d'équipes de prévention spécialisées, il y a longtemps d'ailleurs, par hein, rapport à la bonne maison, etc., donc, Ça, c'est des, des choses qui, euh, effectivement, euh, suggèrent deux choses. La première chose, on le voit d'ailleurs, il y a eu un texte réglementaire qui est sorti, c'est au nom du principe de subsidiarité. L'idée de l'État, enfin, c'est priorité au public les plus, euh, euh, les plus en difficulté. Donc, le, le, le texte réglementaire auquel je fais allusion, qui date de quelques mois, il dit « Nous ne créerons de nouveaux dispositifs que si la preuve est faite qu'on qu ne peut pas se servir des ressources locales en termes de solidarité, etc. » Ce qui est très dangereux, parce qu'à la limite, je veux dire, bah, impeccable. À ce moment-là, on va sur... Euh, euh, sur du communautarisme, parce qu'au moins là, euh, on fait la preuve que la, la communauté étant en capacité de s'occuper de, de certaines populations, euh, donc on, on s'en lave les mains. Il y a un problème après, euh, qui est celui des répartitions de compétences. Est-ce est que c'est à moi de payer donc, cas typique, les mineurs isolés étrangers. Donc, -dire, vous me dites que c'est la protection de l'enfance, moi je ne suis pas d'accord, c'est lié aux conventions internationales et c'est lié à la question... Euh, euh, des relations d'État à État, et donc c'est l'État qui doit payer. Hein, D'où la position du Conseil Général, par exemple, euh, de la Seine-Saint-Denis, qui a dit, nous, on arrête... Euh, pour, pourtant, euh, Conseil Général de 1993, Conseil départemental, quand Claude Barthelon prend cette position, on ne peut pas dire qu'il soit à l'extrême droite. Quoi. Donc, mais il y a des épreuves de force. Et puis, là, je ne l'ai pas trop développé, mais dans les priorités qui sont données, on voit bien que la priorité... J'allais dire, c'est les vieux, bon, en clair. C'est-à-dire va y avoir une réforme, encore X loi concernant la protection de l'enfance. Mais globalement, l'idée qu'on s'en poindre, c'est que bon, protection de l'enfance égale mobilisation des familles elles-mêmes, de la collectivité, etc. Et secondairement, des pouvoirs publics, s'il faut intervenir éventuellement via la justice, un peu le conseil général, etc. Mais le problème, c'est en termes d'économie de, de la protection sociale c'est le nombre de personnes qu'il va falloir euh, accompagner avec un, un allongement euh, quand même très important de l'espérance de vie et des, et des problèmes euh, d'économie de service qui vont être tout à fait considérables. Donc du point de vue des politiques euh, locales, c'est sûr qu'on euh, on voit bien que ces priorités, elles, sont, elles ont aussi une, une plus-value électorale. Je ne peux pas me permettre, si je suis président d'un conseil départemental, je ne peux pas me permettre de ne pas soigner la question des, euh, des personnes âgées. Bon, protection de l'enfance, il faut aussi que je la soigne parce qu'il euh, y a quand même des médi médiatisations très fortes. On l'a vu avec l'affaire Doutreau, etc. Donc, il euh, y a aussi des inquiétudes quant aux effets euh, dans les médias. Mais euh, derrière, vous avez euh, d'autres publics. Dire que pour le coup, euh, qui sont laissés euh, de côté. Question du VIH par exemple, hein, ou d'autres euh, publics. Donc, euh, vous, vous, vous, vos observations sont justes. Après, c'est comment euh, comment on les. Non pas comment on les justifie, mais comment on les analyse pour peser ensuite euh, dessus. Moi, il me semble que la question des, des, des personnes âgées dépendantes, et on le voit avec. Euh, la fameuse loi d'adaptation de la société au vieillissement qui, qui sort sortira, euh, on voit que là, le coût va être énorme. Et est-ce que nous, on est prêts à payer Oui, alors, tu me remarques déjà par rapport à ce qui vient de se dire c'est vrai qu'on a quand même, on ne pas la situation locale, mais on a un conseil général, on a à peu près tout. Le monde. Euh, la trêve, euh, l'insertion, les infirmiers en foyer, les jeunes majeurs, les lieux. Euh, à peu près un échantillon assez représentatif de tout ce qu'elle a pu se faire en termes de, de casse sociale sur le département. Je reviens sur votre dernier sujet où vous dites effectivement euh, la priorité sur les personnes âgées dépendantes euh, notamment, et ça me renvoie effectivement au, au, à une autre question qui est celle de la privatisation, en tout cas de la privatisation hors secteur associatif, puisqu'on est déjà dans le système privé, dans le système associatif, mais... Euh, on sait que le secteur des personnes âgées est celui dans l'action sociale qui est, qui est baptisé aujourd'hui, hein, euh, avec les États de la. Est-ce que vous pensez, parce que je préfère, je connais, euh, encore récemment euh, un dirigeant d'une banque d'affaires hein, qui disait qu'il s'intéressait très fortement, comme il l'avait fait en Suède, sur l'investissement dans les centres de le <coughs> sur lesquels il y avait potentiellement pour eux un créneau. Je pense qu'effectivement. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on risque de se retrouver avec un secteur à deux vitesses, comme ça se passe au niveau des personnes âgées, au niveau des pays Oui, euh, ce n'est pas qu'à deux vitesses, il y a plusieurs, euh, plusieurs vitesses, mais il est vrai, c'est indiscutable, qu'on a vu se développer des, des gros groupes maintenant cotés en bourse, qui, en fait, d'ailleurs, se sont surtout positionnés sur le secteur de la santé, bon, général de santé, mais ils se sont intéressés aussi au handicap, je pense à des groupes comme Orpea, Corian, voyez, est, on est quand même dans le médico-social, et, et du coup, aussi les personnes âgées, pour Corian. Donc, oui, il y a ces gros groupes-là, euh, et effectivement, c'est comme s'il si, euh, y avait une espèce de partage du territoire. Que ces groupes-là, il y a des ch champs entiers qui ne les intéressent pas du tout. C'est certain. Donc ils ne sont pas... Moi, c'est ce que je fais. Ils ne sont pas dans une volonté d'hégémonie. Ils sont dans une volonté de développement par rapport à ce qui rapporte de l'argent. La bon, prévention spécialisée, ça ne rapporte rien du tout. Euh, donc on, on voit effectivement ces logiques-là... Euh, le problème, c'est d'arriver, euh, euh, disons, à, à contrebalancer ces évolutions en, en valorisant les points forts. Quels sont les points forts euh, du travail social dans des logiques non marchandes Ce que euh, tout le champ d'économie sociale et solidaire euh, le développe, c'est euh, eh ben, les valeurs et notamment des, des valeurs ancrées en, sur la référence à des valeurs euh, démocratiques, c'est la proximité aux personnes. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur la formation de, de management sur la question des personnes, et pas uniquement sur la question de la performance économique. Euh, et puis c'est quand même euh, euh, pour aller sur le terrain... De, de la qualité du service rendu parce qu'on peut pas non plus ne tenir qu'un discours sur les valeurs euh, si on fait pas la démonstration que on apporte euh, un service hein, public ou d'intérêt général euh, et qu'on est, qu est en capacité de, de démontrer la qualité de, de, de son... donc ça suppose de se de se battre là dessus alors euh, la fusion de euh, comment du cinéaste et puis ça euh, mais... paye Enfin, tous ces, ces mouvements de fusion, etc. On, on voit comment un certain nombre d'organismes euh, se, se, se, essaient de se renforcer, Alors, avec la casse qui en résulte aussi. Hein. Donc, euh, mais on voit les, mou les mouvements de concentration qui sont en train de se faire avec des associations qui euh, euh, essaient de, de se bagarrer sur ce terrain-là. Et avec d'ailleurs les dirigeants d'associations qui... Euh, notamment les directeurs généraux qu'on va retrouver au GNDA, etc., donc qui sont formés pour beaucoup à Sciences Po, avec des formations tout à fait respectables au demeurant mais qui euh, se disent bah, « euh, bah, on y va, quoi il faut, faut arriver à, à se bagarrer euh, là-dessus, sachant qu'il y a probablement une répartition du territoire ». Là aussi, il faut quand même toujours être très vigilant. Euh, C'est comme quand on a dit euh, « oui, quand il va y avoir l'évaluation externe, les cabinets consultants vont envahir tout le secteur, etc. » Ils ont essayé, ils se sont rendus compte assez rapidement que un, ils ne connaissaient pas le secteur donc ils n'étaient pas vraiment compétitifs là-dessus et deux, que c'était pas intéressant donc, financièrement financièrement c'était pas intéressant donc on est sur un système qui est quand même encadré c'est pour ça que je pense que ces gros groupes ils se développent beaucoup à l'ombre du champ de la santé et que dans le champ social alors ceci dit il y a des contre-exemples moi je connais dans un département une maison d'enfants à caractère social qui est de statut de SARL, donc privé à but lucratif, qui a passé convention avec le Conseil général, mais il y a de ça au moins 20 ans et qui continue à le faire, et finalement qui, se, euh, qui coexiste avec une sauvegarde qu'a elle-même euh, CEMEX et puis d'autres. Donc on est sur un paysage effectivement euh, assez composite. Euh, donc il faut se préparer à ce genre de choses. Et, mais il euh, aura pas, il n'y aura plus de position monopolistique moi j'étais 18 ans salarié de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence des Yvelines, qui a été pendant très très longtemps en situation de monopole. Bah ben, maintenant, c'est... Ça y est, ils ont compris, quoi. Donc oui, c'est pas comme ça qu'on qu qu durait dans le temps. Et on dure pas dans le temps hein, en s'arcoboutant, en, euh, en refusant le changement, etc. Donc après, c'est comment, comment on se prépare à ces nouveaux enjeux, quoi. Et, et dans un contexte qui, alors là, effectivement, est très très difficile et... Je vous rappelle d'ailleurs qu'en 2005, il était sorti un rapport qui s'appelait « Souffrance psychique et travail social ». Et d'ailleurs, le titre était, faisait penser que c'était ce que j'avais dit là, c'est-à-dire les travailleurs sociaux confrontés à la souffrance psychique de leurs usagers. Enfin, pas du tout, dans le rapport, il évoque aussi la souffrance psychique des travailleurs sociaux eux-mêmes, avec ce sentiment d'être ni valoriser, ni respecter, euh, et, et, et d'être dans des situations euh, très, très difficiles. Mais encore une fois, comment, euh, comment on, on avance et On a retrouvé, puisqu'on a fait au CNAM récemment une conférence en hommage à Robert Castel, on a retrouvé des écrits de Robert Castel sur le travail social qui date de 1980. Il disait déjà la même chose. Hein, et on est en 2015. Et il disait aussi qu'il fallait affirmer la Formuler comme ça, c'est un peu jargon, mais le, la positivité du travail social. Donc, en quoi ça apporte quelque chose Et on est obligé de donner un argument. -à, à un moment donné, on dit euh, tout ça, peut-être que vous trouvez qu'on coûte cher, vous trouvez ça, mais mais mais là nous, là, on, on apporte un savoir-faire, un savoir que les autres ne sont pas en <coughs> capacité de faire. C'est ça qui est tout à fait important. C'est vrai que quand vous arrivez avec une convention. Euh, euh, du 15 mars 66 euh, dit de l'enfance inadaptée euh, et que vous arrivez dans un contexte démographique où le problème c'est pas on parle plus comme ça d'abord hein, mais, mais le, le problème n'est pas l'enfance inadaptée le problème il est, euh, il est euh, la dépendance, toutes les formes de dépendance et donc il euh, faut avoir à ce moment là un courage et dire on s'y attaque mais, mais euh, <rire> vous voyez ce que ça peut donner parce qu'il y a aussi des enjeux, on comprend que les gens veulent défendre aussi leur statut. On voit sur la rentrée professionnelle quand même. Ils se sont attaqués là-dessus pour le baiser, encore, il n'y a pas d'accord. Oui, oui. Euh, je veux bien qu'il faut qu'on euh, nettoie, on nettoie par la baisse. Hein. Oui, mais euh, je, euh, la, la question c'est de nettoyer pour pour.. Euh, euh, pour valoriser une capacité d'innovation, c'est pas ni à la hausse, ni à la, la hausse, c'est râpé, hein. euh, et la baisse c'est pas tenable. on n'acceptera pas. Mais, mais c'est comment euh, concevoir euh, ce dispositif Parce qu'on imagine que le dispositif franco-français, c'est le dispositif universel qu'on pourrait donner euh, en exemple à tout, à tout le monde. Le problème c'est que euh, c'est quand même qu'il y a différentes formes d'état-providence dans le monde démocratique, il y a différentes façons de faire, et c'est quand même tout à fait étonnant, on se plaint de l'Europe, etc. Mais nous, on a même la loi handicap, euh, l'OMS raconte ces trucs, on a fait notre, notre truc. Hein. Une MDPH, c'est conçu d'une façon, mais il n'y a que les Français pour comprendre ce truc-là. Vous allez à côté, ils comprennent rien du tout. Alors on dit, mais pourquoi finalement les gens, ils envoient euh, les enfants handicapés en Belgique, euh, etc. Faut, faut, à un moment donné, il y a des établissements qui sont de mauvaise qualité, qui sont, euh, quand on le voit, c'est... Euh, quand même, il y a quelque chose qui, qui se passe. Donc il y a une espèce de... de, de, espèce de comment Pas d'aveuglement, mais enfin, il y a, il y a une, une façon d'aborder les questions qui est quand même bizarre. Parce que je suis désolé, les problèmes des personnes, on va les retrouver semblablement dans différents pays. Mais les particularités de notre organisation, elles nous sont uniques jusque dans le moindre détail. essayer d'expliquer à un anglais ou à un allemand la différence qu'il y a entre un éducateur spécialisé et un assistant de service social, ben bah, ouais on va y arriver. Eux aussi, ils ont leurs différences, mais à un moment donné, il euh, euh, y a quelque chose qui n'est qui, qui qui est pas simple. Euh, je, voilà, peut-être que ça vous choque, mais je pense qu'il faut se décentrer à un moment donné, euh, et, et aussi se dire qu'ailleurs, il n'y a pas que du mauvais. Il y a peut-être des, des idées à, à prendre à condition qu'on s'y intéresse. Et, euh, parfois... On, voilà. Alors, juste simplement... Euh... Il faut qu'on libère à 20h30. Il est 20h30. Oui, et puis je ne sais pas si on ne te terminerait pas par... <rire> C'est <Parce que> je... <rire> <rire> ben, un sujet sensible et, et d'autant plus intéressant, justement, qui est une <rire> ouais. donc euh, avec, avec des vraies souffrances et par le public et par les acteurs du cinéma. Donc, euh, ben, merci. Et merci à, à vous d'être euh, venus. Donc normalement, le, au mois de mai, il y a deux conférences, vous êtes gâtés. il y en a une qui doit être le 11 mai de mémoire sur euh, le rapport entre à et, euh, et travail, donc un peu au travail, enfin et travail, mais c'est lié au travail, hein, pas en dehors, si on verra qu'il y, y a la porosité, et puis le 18 mai, une conférence avec Michel Lallemand, professeur titulaire de la chaire d'analyse sociologique du travail, sur son dernier livre, là, sur euh, donc, tout ce qui tourne autour de l'utopie et du travail, donc à travers l'étude qui, qui vient de publier euh, en livre sur les communautés de hackers, hein, notamment, mais ça sera vraiment sur tout ce qui est, euh, voilà, pourquoi de l'utopie dans le travail Nécessité et peut-être besoin, euh, avec des choses, donc des, des expériences réelles qui existent, notamment chez les hackers, mais tout ce qui est Fab Lab, aussi, hein, parce qu'il aborde aussi les Fab Labs dans... dans hein, ouais, donc, euh, voilà, sujet d'actualité. Donc, euh, bah, je vous espère aussi nombreux. Donc, deux fois au mois de mai. Donc, mais tout ça, c'est sur le site et vous, vous recevrez sur par mail, là, comme, comme d'habitude, les, euh, les programmes. Merci.